Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, e épisode de cette saison. J'aime bien pouvoir dire 11e épisode début novembre. Ça veut dire qu'on a été réguliers, que semaine après semaine, nous avons eu du lourd. Je suis ravi de vous retrouver dans un contexte, cette fois, un peu plus euh, intime. Voilà, c'est Paris, ça me fait plaisir. Après Madrid, euh, je profite du début d'émission pour vous remercier de votre soutien immense pour Zach en roue libre avec Karim Benzema. Ça m'a fait super plaisir, c'était très, très cool. On a réussi à faire une prod correcte. J'en ai parlé dans d'autres émissions et live, donc je vais pas forcément me pencher dessus plus que ça, mais nécessairement ça m'a touché au cœur, c'était un épisode exceptionnel et c'était vraiment de la frappe. Je réponds direct à la question, je suis en live. Voilà, on est en live, d'accord, donc ça fait très plaisir de vous retrouver pour des accords les plus conventionnels. On a une belle prog à venir dans les semaines, d'accord. La semaine prochaine, ben, on retourne dans le football. Voilà, j'aurai Cédric Bacambou, deuxième footballeur, qui va passer avec une histoire. Alors c'est peut-être pas un ballon d'or, mais c'est quelqu'un qui a une histoire qui, je suppose, va être très intéressante. En tout cas, on a hâte de l'écouter. Le 22 fold-up. Oh, un peu d'horaire Why not En tout cas, Feldup, je pense, va pouvoir nous livrer quelque chose de très, très, très cool. J'ai confiance, en tout cas, en Feldup pour nous donner du lourd. Euh, le 29... 29, alors le 29 en fait ça dépend, faut que je reconfirme etc donc je ne vais pas en parler plus que ça le 6 décembre j'ai Vitality Apex alors il y en a qui disent que j'ai les yeux rouges, je vous explique je sors de l'entraînement France Espagne. midi à quasi 17h j'ai fait du football donc j'ai les yeux rouges je suis fatigué physiquement mais dans la tête je suis en forme et je suis prêt à vous donner une bonne émission donc je vous en prie euh, pardonnez moi si j'ai les yeux un peu rouges, ce euh, n'est pas fait exprès, euh... après c'est aussi en accordance avec la nouvelle DA donc c'est cool donc euh, peut-être que l'éclairage etc mais vas-y, tranquille, il n'y a pas de souci. Euh, en dehors de ça, forcément, Zaccorolib, ça vit également grâce à ses partenaires. Et les partenaires, il y en a un qui nous suit depuis le début de la saison. Et je vais prendre quelques instants pour les remercier. Pritel, nos amis, comme d'habitude, vous connaissez les forfaits euh, téléphones, dont l'offre est totalement disponible sur le chat. Je vous parle juste rapido. Petite prise de parole, d'accord, pour une bonne initiative qu'ils font ces derniers temps. Je vais vous, en, euh, je vais vous expliquer. Pritel parle souvent de son engagement écologique, d'accord. Et ben là, il s'engage pour la dépollution sous-marine. Alors en fait, c'est simple, c'est une opération qui s'appelle Bonne Mer et qui qui a pour but de dégager 3 tonnes de pneus qui sont bloqués dans les calanques de Marseille. Donc en fait, c'est un problème qu'il y a depuis les, dans les années 80. Il y a beaucoup de pneus usés euh, qui sont dans les calanques de Marseille jusqu'à en former des petits récifs artificiels, d'accord Et euh, les calans, enfin les pneus, vous savez, c'est pas très, très, très bien. Dans la mesure où c'est des perturbateurs endocriniens, après les poissons bouffent ça, après ça revient à l'humain ou pas, bref, en tout cas, c'est de la merde. Et la seule la chose que Pritel fait, c'est qu'avec une association qui s'appelle Cienco, ils vont retirer plus de 300 pneus et autres déchets de ces calanques-là pour ensuite les envoyer dans les déchetteries ou dans des centres de traitement, etc. Ce qui va permettre de pouvoir rendre l'endroit meilleur. Donc, merci Pritel, ça fait plaisir de vous avoir avec vous et je suis content d'avoir fait cette petite prise de parole. Maintenant, on va faire cette prise de parole, qu'on a discuté de tout ça. On peut partir pour du lourd, c'est une émission qui vous a hypé et je le vois, vous êtes déjà plus de 2500 alors que ça fait 14 minutes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, juste après les Worlds de League of Legends, de recevoir deux personnes que j'aime beaucoup, que je connais depuis des années, qui sont déjà venus une première fois. Messieurs Chips et Noix, bonjour, comment allez-vous Coucou Zach, bah la, la forme, on se remet dans le rythme de jour, le rythme, voilà, on rejoint le monde des vivants et euh, très heureux de finir euh, cette saison de League of Legends en passant par chez toi. Et monsieur euh, Chips, Fabien, comment vas-tu Bah ça va, écoute, ça va, euh, c'est vrai, euh, Noa le dit, euh, revenir un peu à... Enfin, revoir un peu la lumière du jour, ça fait bizarre, après plus d'un mois, euh, passé à commenter les Worlds, et euh, bah sinon, euh, ça va, écoute, euh, voilà, je me... on se demande un peu ce qu'on va faire de l'off-season, etc. Euh, faut s'occuper, faut se divertir un peu, mais, euh, mais ça va. C'est quoi va. le mood, là C'est vacances Oh, c'est vacances, ouais, bon, on, ton par... <rire> on, on en a parlé, ça part... Euh... Ça part euh, en, au Portugal, en Espagne, euh, pendant deux semaines. On va profiter à fond euh, avant d'attaquer le mois de décembre. Let's go Fabien, t'as ces petites vacances ou tranquilles pour l'instant euh, On va d'abord se poser, mm, puis on verra il y a le temps. Euh, pas forcément là tout de suite, euh, mais on verra si jamais il y, euh, y a une occasion qui se présente. Euh, pourquoi pas mais, euh, mais là tout de suite, c'est pas forcément dans les plans. Petit repos, petit tranquille. Ouais. On, on en profite pour se recaler, peut-être revoir des amis, des choses que tu t'as peut-être pas pu faire pendant un mois euh, Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vrai que ça permet de reconnecter un peu parce que bah, ce mois de World c'était vraiment focalisé euh, sur la compétition. Euh, tu vis au rythme euh, des matchs. Euh, tu rentres chez on rentrait chez nous parfois à 6-7 heures du matin et tu dois encore travailler, préparer le pré-show pour le lendemain. Tu finis à 8-9 heures du matin. Euh, puis tu te couches à 10 heures du mat et tu te réveilles à 18 heures, 19 heures et t'es reparti. Donc en fait, c'est vrai que tu es dans ta bulle et, euh, et c'est pas mal d'en de, sortir un peu aussi. Est-ce que le fait de le vivre en groupe entre vous, les autres casteurs, les autres intervenants, ça a amené un peu de de facilité à la chose, le fait que vous ne soyez pas juste 2-3 à être dans ce rythme des enfers bah, De toute façon, nous, euh, nous c'est toujours pareil. On est, euh, la, la, la particularité de, de, de notre façon de faire, c'est qu'on fait d'abord les choses avec un groupe euh, d'amis, ou en tout cas de personnes avec lesquelles on s'entend très bien. Donc... Euh, oui, tu vois, c'est des gens qu'on fréquente tous les jours quasiment. Euh, donc ça aide aussi à, à passer le temps. Quoi. Tu sais que quand tu arrives au, au locaux euh, tu vas être avec des gens avec qui euh, tu déconnes, euh, tu euh, t'amuses beaucoup. Donc euh, je pense que ça facilite aussi euh, le fait de rester dans ce genre de bulle. Let's go Même avec le roi Tréton. C'est bon vieux Pétron. Ouais, ouais. <rire> Moi, je l'aime bien Pétron. Bah oui, euh... bon, c'est le petit frère. Il a un côté, tu vois, je trouve qui est attachant, je l'aime beaucoup. Ah, bien vois. sûr, et puis, euh, il donne autant qu'il reçoit. Il donne autant qu'il ouais, reçoit ouais. <rire> Moi, j'ai pas l'impression qu'il reçoit toujours de bonnes choses. <rire> oh, ça va, ça va honnêtement, mais euh, c'est toujours... Euh, oh, la réalité, c'est que c'est toujours très... Euh... Enfin, en fait, on se connaît très bien et euh, on a énormément discuté en dehors, etc. Donc, enfin, euh, c'est vrai qu'on lui envoie des grosses vannes par moment, mais lui aussi nous en envoie, etc. Et enfin, il y a personne qui est jamais vexé, tu vois, entre nous. Donc, euh, bon, voilà. Tranquille, bande de potes classiques. C'est que cool, l'on va pouvoir en parler. Alors, euh, vous connaissez Zakharov, on aime bien parler euh, des carrières, revenir un petit peu sur les faits marquants des différents invités et tout. Je vous le dis, si vous n'étiez pas au courant, euh, ces messieurs étaient déjà venus une première fois en février 2020, à l'époque où je faisais encore l'émission sur le stream. R.E.P. On est passé en perso, c'est mieux. <rire> mec. Et donc du coup, ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas nécessairement en fait refaire la carrière précédente en profondeur. On va un petit peu reprendre là où on en était la dernière fois. Mais avant de reprendre là où on en était la dernière fois, vu que ça fait deux ans et demi, on va quand même se mettre un petit coup de rafraîchissement. D'accord Donc histoire que vous en sachiez un petit peu plus sans avoir forcément retourné sur l'autre émission. Je vais vous demander tous les deux, tout, tous les deux pardon, euh, qui êtes-vous, d'où venez-vous et quel a été votre parcours scolaire s'il vous plaît messieurs Commence par qui euh, Monsieur, vas-y. Allez. Euh, alors, qui suis-je Prénom Fabien. Mmh Nom de famille Cullier. Hein, voilà, sur la carte d'identité. Comme ça, Fabien Benoît Romain. Euh, Vos voilà. bon prénom. Voilà, voilà. J'aime pas trop Benoît, mais désolé pour les Benoît. <rire> <rire> Là, il y a un Benoît, il a serré la main. Il est pas content. Bah, mais voilà, voilà, voilà. Après, c'est personnel, tu vois. Et, euh, et donc, bah, d'où je viens Écoute. Euh... Euh, j'ai eu une vie un peu. Enfin, euh, avant d'arriver finalement à, au, au streaming et aux commentaires de jeux vidéo, j'ai eu une vie un peu. Euh euh, un, déstructuré c'est pas le mot mais on va dire haute euh, euh, en, en voyage en déplacement parce que mes parents étaient militaires et du coup enfin j'ai euh, habité euh, euh, en Amérique du Sud en Afrique j'habitais plusieurs années en Corse aussi tu vois ça reste la France la Corse bien sûr <rire> mais c'est une île euh, c'est oui, la, la mentalité est différente etc puis bon c'est c'est super beau hein, il faut le dire oui euh, un endroit magnifique et, euh, et donc voilà donc j'ai pas mal voyagé euh, je pense que ça ça a permis de de forger la personne que je suis tu ouais. vois et euh... et euh, finalement euh, je me suis posé en région parisienne aux alentours de, de 16 ans par là c'était à partir de la première et donc là euh, études, je fais première seconde première et terminale ES j'ai eu mon bac mention assez bien j'étais frustré parce que je voulais la mention bien euh... combien 1380 un truc comme ça ou alors, alors non long, non hein, non, non beaucoup plus loin que ça ah. et d'ailleurs ça m'a frustré j'ai été très mauvais en histoire géo notamment euh, alors que normalement je suis très bon Monsieur, en, en, en plus il est passionné, il passe sa vie à, à checker des trucs d'histoire et de géopolitique. Hein. Quelqu'un ouais. qui te choque l'histoire géo-bac, t'as devant toi un gars qui avait 16 de moyenne et qui a eu 6 au bac Bah, mec. <rire> bah... <rire> Alors, j'ai pas eu 6, tu vois, mais j'ai eu un résultat qui a été euh, trop décevant par rapport à, à ce que je. je... Par rapport à ce que je considère pouvoir être capable de faire dans la matière. Mais bon, voilà, ça arrive. Et, euh, et donc après, du coup, euh, bah, la fac, mais la fac un peu spéciale, hein, là, là où j'ai rencontré Noa, <rire> du coup, non, parce que pas juste la fac classique, en fait, à la base, j'avais appliqué pour des, euh, pour des euh, prépas, notamment, Dieu merci, personne ne m'a pris. La prépa, c'est pas des lol. Non, non, parce que je pense que ça aurait été terrible pour moi. Euh, mais du coup, je me suis dit, ouais, je vais faire un truc quand même qui est un peu, euh, un peu plus dur, tu vois. Donc du coup, je me suis engagé en licence droit gestion. Euh, donc, euh, le... Et euh, bon, ce qui n'est pas facile en fait dans le diplôme, c'est que tu as le plus dur de la gestion, le plus dur du droit. Ils sont fusionnés. Et, voilà, tu et as quasiment que des matières fondamentales et tu vois, tu n'as pas trop de trucs où te planquer. Euh, et, en, et en plus... À la base, je m'étais persuadé toute ma vie que je détestais les maths et je me dit ouais en gestion on a pas trop de maths, quelle erreur, euh, grosse erreur de ma part. Il euh, y a des maths en gestion, il y en a même beaucoup, il y, ou... y en a même pas mal en réalité. c'est pas maths super maths spé non plus, tu vois, mais euh, mais quand même, ça va jusqu'à un niveau qui est quand même solide, je pense. D'accord. Et, euh, et voilà, du coup, enfin, au fur et à mesure du temps, on a dévo... du coup le, le projet s'est développé avec Noa euh, au gaming, etc. Et donc j'ai fini par abandonner lâchement en troisième année. Euh, après avoir triplé ma deuxième année quand même Quoi Beau gosse Bah ouais mon frère <rire> ouais. Euh, je, vais, non, mais, je vais pas sache, me moquer Je suis pas tellement mieux que lui hein. sache, sache que Tu sais qu'après avoir redoublé Je me suis dit Bon allez J'ai redoublé Ça arrive On a un bagage de connaissances Ça, Voilà Whatever Je peux dire que quand j'ai triplé Mon ego en a pris un coup J'ai regardé la fiche des résultats Je me suis dit bah t'es une merde <rire> t'es une merde genre c'est inadmissible de tripler c'est terrible et, euh, et voilà ça m'a mis, mis un petit choc mais j'ai aussi réalisé à partir de là que j'avais beau essayer de me donner parce que je fonctionne aussi beaucoup à, à l'envie tu vois ouais. euh, en fait genre juste ça me plaisait pas et, et fallait, fallait que je pense à un autre truc parce que juste enfin même en me donnant j'y arrivais pas parce que je n'aimais pas ça tu vois mais voilà. quoi, comment ça se fait C'est aussi l'ambiance étudiante peut-être C'est Quand t'es en deuxième année, les soirées, l'ambiance, les potes et tout. Ça t'a aussi un petit alors, peu... Ou alors c'est vraiment le fait que alors, ça te plaisait pas Pour le redoublement, c'est certain que ça a joué. Ouais. Pour <rire> pourras s'exprimer, mais pour le redoublement, oui, c'est évident que j ça a joué. J'ai plombé, plombé des carrières. <rire> ouais, t'as plombé <rire> des carrières. Non mais oui, pour le redoublement, c'est évident que ça a joué. Pour le triplement, euh, honnêtement, je pense, je pense plus que j'ai rencontré mes propres limites en termes d'envie et, de, et de, de capacité à à me bouger le cul quand ça me plaît pas, tu vois. Je vois le délire. Parce que vraiment, moi, à la fac, et après, on va pouvoir discuter et tout. C'est marrant qu'on parle de la fac. Ouais, ouais. Moi, je m'en rappelle, la fac, quand j'ai vu des gens passer de la terminale à la fac, c'est des gens, des fois, qui étaient bons élèves et qui, en en, à la fac, ont découvert la liberté, les soirées, pour certains, les pétards. Voilà, je parle français, hein, franchement. Ouais, ouais. Et vraiment, j'ai vu des mecs, se, ou des meufs, d'ailleurs, se métamorphoser complètement et ça m'a fait super rire. Donc vraiment, je vois un peu l'ambiance, soirée, tout ça, machin, c'est assez drôle. Toi, tu dis que tu as arrêté des carrières euh, Disons que je les ai pas aidés. <rire> voilà, je les ai pas aidés. Non, il nous a pas aidé à avoir notre diplôme, non. Non, c'est ouais. clairement pas. Euh, bah, moi, en, en rapide, j'ai quasiment toujours euh, été parisien. J'ai fait 4 ans dans les Hautes-Alpes euh, où je suis parti avec ma mère euh, suite au divorce de mes parents. Ouais. J'ai fait 3 euh, ans euh, en brun Vraiment euh, fin fond des alpes entre Gap et Briançon. J'ai fait une année, euh, j'ai fait quelques années à Marseille aussi. Ouais. Je suis remonté à Paris pour la fac où j'ai rencontré euh, ce monsieur. Euh, là, euh, effectivement, euh, moi je reviens à Paris après 4 ans. J'ai qu'une envie, c'est de me refaire un groupe de potes parce que... Euh, logique. Pas... Les, les potes, je suis parti je pense trop jeune pour vraiment, à mon avis, avoir des potes, ou, sauf quelques potes d'enfance, mais tu te croises un peu de façon cordiale. Donc j'avais qu'une envie sur ma première année de fac, c'était de faire la teuf. Bah logique. Voilà, à partir de là, entraîné quelques personnes dans ma ce chute. Fut <rire> ce, ce fut fait. Les, les jeudis soirs, les vendredis matins, les yeux devaient coller. Hein. Il n'y avait pas ouais, ouais, Ouais, ouais, ouais, dans ça... Puis, euh, je me retrouve dans un contexte où, euh, grosso modo, où mon daron était avec la nouvelle copine, il n'était jamais là. Okay. Euh, ma sœur euh, était à Massy-Palaiso, elle était à Polytechnique, donc elle n'était jamais là. Et mon père était, enfin mon frère était en Erasmus. Donc, en plus, j'étais tout seul dans la baraque. Donc, euh, Chips venait squatter un sacré paquet de fois en post-soirée. Euh... J'ai habité là-bas. ouais, ouais. <rire> T'as ramené le setup <rire> Ça faisait du Dota, euh, du... Euh, du euh, War 3 du War 3 mode risque ouais. et ce genre de choses euh, et du lol et du lol en, en fin de en, en lendemain de soirée ah et oui. euh, et euh, tout ça en faisant la double licence de droit gestion moi je pense que j'ai compris un peu avant Chips que euh, ça me plaisait pas trop, j'avais pris un truc du droit de la gestion, il y en a besoin partout, au moins je peux pas me tromper, et je commençais déjà à me réorienter vers de l'audiovisuel, okay. après avoir aidé beaucoup d'amis qui euh, finissaient leur tournage de fin d'études, les trucs, les courts-métrages, etc. Et c'est quelque chose pendant les vacances d'été de fac où tu as 4 mois de vacances d'été, euh, il faut bien que tu t'occupes. C'est un truc qui me faisait plaisir. Et c'est le moment où au gaming s'est créé à côté. Et Je me suis dit, allez, je me laisse une année où je me mets à fond, j'apprends plein de trucs chez au gaming ouais, Il a fallu que quelques semaines au final pour que tu décides sur ça. Il y a une transition qui s'est faite, mais au bout d'un an, je me suis dit, allez, il y, y a une opportunité, je me lance. Et dans le pire des cas, de toute façon, je me, ré, je me réintroduirai en, en audiovisuel. Et franchement, c'est des vies bien chargées quand même. Hein. Ça fait plaisir d'entendre ça. Le, le côté double... Oh là là quand on... passé des choses. Quand on connaît le taux d'échec à la fin, rien que sur une, le... quand sur une licence classique, alors la double, ça doit être... En fait, encore une fois, tu arrives naïvement dans le truc en te disant, ok, tu, tu, tu sais que c'est euh, supérieur par rapport aux licences classiques, tu vois, c'est marqué. Et tout, ouais. tu... Mais en fait, fin, tu réalises vraiment que quand tu es dedans quand tu tapes les amphis, quand tu tapes en fait que des matières fondamentales, et en fait, tu dis, mais genre... Euh, mais c'est dur, en fait. Oh, oui, c'est vraiment dur. Enfin, c'est vraiment... Il enfin, y avait un côté, justement, un peu, un peu prépa dans... Parce que si tu voulais vraiment réussir, je pense qu'il fallait avoir un rythme de boulot un peu type prépa, okay. mais t'as pas l'encadrement, tu vois. Donc en fait, enfin, pour quelqu'un comme moi qui a, qui a toujours... Parce qu'avant la fac, je, moi, j'étais je, beaucoup sur... Je jouais beaucoup sur mes facilités à l'école, etc. Merci. Tu vois, euh, voilà. J'avais toujours eu des bonnes notes, même si elles étaient allées petit à petit en descendant. C'est un minimum. Tu vises le 12 Ouais voilà ouais, voilà. Pas le 10 C'est un peu trop juste T'as pas de marge d'erreur. Tu vises le 12, ouais, 12. Bon, Le 12, 12 on est content Le 12 en fin de carrière au lycée Quand même Mais <rire> Non mais c'est vrai, vrai. arrivé à la fois que C'était 10 euh. Ouais ouais Mais, mais du coup C'est vrai que tu prends une claque En fait en réalisant Qu'en en fait Il va falloir beaucoup bosser Mais qu'en fait Les soirées sont aussi sympas à côté Oui euh, Et voilà Il y a un moment où Tu dois faire des choix Et ah, voilà. <rire> Les choix <rire> ont été faits tout dit fait. avant Est-ce qu'on peut euh... dire Que les choix ont été faits Il <rire> y a des choix qui ont été faits Ouais euh, juste petite curiosité avant qu'on enchaîne, tu dis que tu as vécu en Amérique du Sud et en Afrique. Quel pays Alors, du coup, Amérique du Sud, euh, toujours en France, c'est en Guyane française. Très bien. Euh, et en Afrique, du coup, j'ai vécu quand j'étais assez petit à Djibouti, donc dans la Corne de l'Afrique. Oh. Euh, et, euh, et, et pour ma troisième et ma seconde, j'étais au Sénégal. Grave intéressant ça À Dakar. Dakar Ouais. C'est comment Dakar euh, ça déchire. Enfin, bon, moi, c'est deux des plus belles années de ma vie euh, enfin, en termes de, de liberté. Euh, de, enfin, et encore une fois, j'étais au lycée français, mais, euh, mais, le, mais le nombre de personnes différentes que tu croises, parce que là-bas, du coup, il enfin, y a plein de Sénégalais qui vont au lycée français ouais. aussi, tu vois, mais qui, en général, bon, font effectivement partie quand même des... Des, des, des familles sénégalaises qui, euh, qui, qui sont plutôt euh, riches, tu vois, sûr. en général. Euh, parce que bon, le lycée français, c'est pas non plus. Euh, ouais, l'accès, voilà. c'est pas tout public, on va dire. Ouais, voilà, voilà. Euh, du coup, il y avait aussi bah, beaucoup d'expatriés, tu vois, qui soient euh, enfants de militaires ou enfants de diplomates, etc. Euh, donc là plus euh, plus français tu vois et euh, et aussi t'avais euh, parce que au Sénégal est, et dans, dans pas mal de pays d'Afrique t'as une grosse diaspora aussi libanaise tu vois libanaise ouais. au Sénégal ouais, ouais. Oh, je m'en doutais j'avais énormément de potes libanais en fait et du coup les, les classes en général c'était un tiers d'expats français un tiers de sénégalais un tiers de libanais tu vois donc euh, donc gros gros melting pot de culture et tout ah euh, enfin, la folie voilà. donc, euh, en vrai ouais c'était grave cool c'était grave cool même l'ambiance la cuisine et tout t'avais accroché euh, ouais bah d'ailleurs un des plats que je maîtrise le mieux c'est le plat que je préférais quand j'étais au Sénégal c'est le poulet yassa on connaît tous le poulet yassa de chips ah, absolument quand, quand on va en vacances et qu'on est nombreux je j'en j'en fais un en vacances en général voilà. c'est vrai ça j'ai pas appris là bas <rire> mais ouais mais mon poulet yassa est est assez propre en vrai. les amis le poulet yassa de chips je vous souhaite un jour d'avoir l'occasion de le goûter le poulet qui met les émotions qui... les <rire> en vrai en vrai il est bon je l'ai beaucoup travaillé et tout c'est ma petite fierté <rire> en fait, j'aime bien qu'on discute un peu de ça en début d'émission Parce que, genre, c'est un problème Si on m'avait dit, Fabien, il a un poulet yassa, mon pote Je t'aurais yeah, yeah, yeah. pas cru, tu vois Mais grave intéressant, sérieux Le poulet yassa, j'aime bien Moi, j'aime bien le mafé voilà. fait Le mafé, c'est bon aussi Le mafé, mafé, bon. mafé au bœuf à Lyon, il y a un restaurant qui s'appelle Lyon Dakar Ils sont pas cassés la tête sur le nom mais y a pas besoin, outre mesure Et je vous le conseille, d'ailleurs, si jamais vous m'écoutez Et à Lyon Dakar, ils font un mafé Pouf. C'est le haut niveau, c'est vraiment une cuisine qui fait très plaisir, donc n'hésitez pas. Eh bien écoutez, on discute un petit peu, ça fait plaisir. Je vais vous demander, globalement, parce qu'on l'a touché un tout petit peu comme ça, donc on le fait comme ça, on aura fait un petit tour d'horizon et on peut enchaîner. Globalement, comment s'est passé un peu votre parcours avant au gaming et au gaming notamment, euh, notamment sur League of Legends On sait que vous avez eu la chaîne YouTube, Chips et Noix, que vous avez fait du commentaire, etc. Si vous pouvez gentiment me résumer un petit peu tout ça, tranquille, comme ça après, on avance, je vous écoute. Bah au, au tout début de la chaîne YouTube, j'ai dû faire euh, tomber un truc. Euh, nous, on avait commencé avec Ponfétude, qui hein étaient des potes d'enfance, qui étaient en CM1 avec mon grand frère. Donc c'est comme ça que je les ai connus, on faisait beaucoup de LAN, beaucoup de soirées, euh, tous ensemble. Ouais. Euh, à un moment, euh, on a entendu des Coréens qui commentaient du Starcraft dans un stade, on s'est dit euh, c'est marrant, on essaye, on se fait ça sur YouTube. On avait, euh, quand j'ai les potes qui étaient en audiovisuel, bah, j'avais euh, par exemple Maxime Orvillez qui bosse toujours avec nous, euh, qui est actionnaire chez OTP. Trop cool. Euh, qui lui finissait sa formation de son, on avait euh, Noki, qu'on connaissait déjà, qui était graphiste, etc. Donc on se prend notre petit micro, on se met dans ma, dans ma petite chambre d'étudiant et on se commente bien à la main euh, du Starcraft. C'est sur YouTube, ça marche de fil en aiguille, du bouche à oreille, ça marche très bien. Au bout d'un moment, Chips, on, comment on avait commencé à jouer à LoL, on jouait beaucoup à Dota, et tu nous dis, bah, ça ne vous dirait pas d'essayer sur League of Legends, on crée la chaîne Chips et Noix euh, la première vidéo était hostée sur la chaîne Pomfétude. Ça a été longtemps la blague de dire que la vidéo la plus vue sur Pomfétude était la vidéo de lancement de Chips et Noix. <rire> c'était la petite pique euh, qu'on se faisait entre nous. Il ah, y a un petit flou à pouvoir dire ça quand même. <rire> et, euh, et du coup, on avait lancé euh, effectivement Chips et Noix et euh, Pomfétude, les deux chaînes YouTube. On bossait là-dessus, on bossait là-dessus. Là nous, en même temps, on était encore en, en biliscence. Puis, à un moment, il y a un événement, c'était au bistrot du stade, le bistrot du parc des Princes. Où il y avait, c'était un show match, Sarens euh, moment Adèle Scott, euh, à l'ancienne. Oh là là là Un pote lançait, euh, aidait à lancer une marque de bière, euh, et du coup il dit « Ouais, moi je vous sponsorise l'événement, je ramène de la bière, on ramène des trucs ». Il y a eu tellement de monde le soir de l'événement, euh, qui est un événement gratuit sur Facebook, on s'est dit euh, bah, « C'est le moment, euh, on lance une boîte, il euh, y a une demande, il n'y a pas d'offre, c'est parti, on a besoin d'une structure parce qu'on allait faire après le premier spectacle au Bataclan. Ouais. » là-dessus que c'est fondé au gaming, on a rencontré un business angel, j'irais même un mécène, tellement le mec nous a donné de choses sans jamais rien prendre en retour. A acheté quasiment 150 000 balles de matos, ça payé les premiers serveurs de gaming, nous Ouf. a prêté des locaux, Ouf. et pour produire Iron Squid. Les, les locaux qui étaient son appartement de 250 mètres carrés rue Vaugirard à Paris. Courcel. Ah, ah oui, Courcelles, ouais. pardon. Donc là, on était courcel sur quelqu'un qui avait décidé de. Voilà. Ouais, sachant qu'il avait le même logement au-dessus. Au oui, il, il, il avait des sous, il avait envie de se faire plaisir, euh, ouais. il aimait bien ce qu'on faisait, euh, et il nous a euh, vraiment euh, et il vous a Voilà, il vous a dit hop là, allez-y <rire> les gars, c'est pour moi. Moi Merci, ouais. <rire> tout simplement merci. Dédicace à lui parce que... Bah, S'il nous écoute, euh, avec plaisir, elle est repartie vivre euh, aux états unis ou en Amérique du Sud, je me souviens plus. Mm -hmm. euh, au bout d'un moment, je pense que sa femme lui a dit bon t'arrêtes tes conneries maintenant, <rire> tu reviens bosser à la maison. T'es es sympa avec ton game ange, là, <rire> hein, mais... Euh... <rire> ça, ça suffit. Et euh, ça c'était pour lancer Iron Squid, qui était un gros tournage de Starcraft. Ouais. Et c'est ce qui a donné plus ou moins, euh, euh, on va dire, euh, de quoi commencer vraiment l'aventure et de créer la web-TV TV au gaming. Ouais. la folie sérieux ouais ouais non mais effectivement c'était euh, c'était une époque assez, euh, assez débridée quoi en termes de, de rythme et tout enfin on savait pas trop où on allait mais on y allait et, euh, et ouais mais avec moi il l'a dit euh, plusieurs fois mais Dota euh, nous au début on était des grands pratiquants de Dota sur War 3 tu vois donc vraiment le mode à ancien où tu t'avais même pas les raccourcis et tout. Ouais. ta main sur le clavier tu la mettais comme ça pour toucher tous les <rire> boutons qui étaient par défaut enfin c'était injouable tu vois mais c'était la genèse ouais et, euh, et je me souviens, j'avais un pote euh, du Sénégal qui m'avait dit ouais et tout, euh, Fabien, t'as entendu parler de euh, de LOL et tout. Euh, c'est un jeu, c'est un peu comme Dota. Et, et, je vais voir. Et, euh, et genre les graphismes étaient horribles et tout, mais en même temps, on jouait sur Dota, donc ça nous allait très bien. Ouais, en soi, vous n'étiez pas non plus ah, sur l'ancien Dota. Il hein, ouais. faut, faut se remettre à quoi ça ressemblait. Il y avait 20 champions, tu vois, à l'époque, et on commence à se lancer des parties. Et on se dit, oh, c'est pas trop mal, et on joue avec des gens. Franchement, ils sont nul à chier. Nous, on avait joué pendant des années à Dota. On voit des mecs qui se baladent sous les tours, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui crèvent et tout. genre On joue nos games, on massacre tous les bah mecs. Tranquille ouais, à chaque fois. C'est quoi ce jeu enfin, On va défoncer tout le monde et en fait, on se prend au truc. Il y a beaucoup de, de, nouveaux, de nouveautés qui sortent en permanence, beaucoup de champions. Et c'est vrai qu'on s'est pris au, au délire. quoi Là où Dota, bah c'était... Euh... C'était un truc vraiment beaucoup plus à l'arrache. LOL, on a senti un peu une nouvelle voix et ça nous a bien plu. Donc, tout lendemain de soirée, tout retour de soirée, même. Petite game de LOL dans l'appart de noix dans la salle des PC de son père. Ah, Ramus à la botlane. Ah, Ramus, botlane À l'époque, il y avait 20 chansons. Il n'y même pas d'ADC. Il y avait H Wow. T'avais H, tu vois. T'avais Sivir aussi, je crois que c'était les deux seuls ADC à l'époque. Mais à murs, à mes, vous étiez déjà des ordures, quoi. Ouais, ouais on jouait Blitzcrank Alistar aussi, ce genre de dinguerie, enfin, ouais. Ah, les nouveaux joueurs qui en 2011 se faisaient mettre sous tour par Crock Alistar avec Noah qui, qui avait une HK bien fraîche, double, euh, double brillance, double brillance à Alistar, c'est exactement ça. Ah la folie, sérieux. Vraiment il y a un truc qui est très sous côté je trouve dans le jeu vidéo, parce que ce que vous venez de raconter ça les résume un petit peu, c'est quand, c'est bah, littéralement les débuts d'un jeu. Oui. Quand les gens ne connaissent pas encore, quand le jeu n'a pas été théorie-crafté, quand il n'y a pas 150 milliards de tutos, oui. que ce soit les débuts de League of Legends, mais on peut dire pas, les débuts de Call of Duty, de Fortnite, Fortnite de Rocket me... League, de... quand tout le monde est encore un peu balbutiant, un peu naze... C'est vraiment la meilleure période, je trouve. C'est insane. c'est insane Fortnite, nous, on s'est trop marrés aussi. On faisait nos escouades à 4, on faisait que jouer au début. Puis au bout d'un moment, tu reviens, t'as pas joué depuis 3 mois, tu tires une balle dans le dos d'un mec et il y a un château qui apparaît. Tu fais, quoi quoi Et là, tu dis, j'ai raté. C'est plus pour moi. C'est trop tard. J'ai plus le temps pour jouer à ce niveau-là. Et les débuts de WoW. Oh là là là là là là Les débuts de World of Warcraft dans C'est Twix qui fait son lobbying tous les jours pour qu'on le rejoigne sur WoW en ce moment. C'est vrai. Twixou il joue à où Ah ouais ouais Picsou il se parle, joue ouais. toutes les extensions Ouais ouais il a tout joué Ah ouais Lui BFA tout ça machin Ouais, ouais il, il, il, il a, a tout fait et, chaque, et à chaque extension Il est là Allez venez jouer Venez jouer. Il, il nous a emmené sur euh, Battle for Azeroth Ouais Ouais Il m'a menti en disant Qu'il fallait pas farm Et à la fin j'ai farm ouais, il faut toujours Un peu farm Tout le temps Tout le temps Il y a toujours des sangliers À fumer hein, que, <rire> Toujours <rire> Toujours moi, moi, mes potes, vraiment, ils jouaient, ils jouaient à World of Warcraft en fumant des pets et ils étaient là. Je les voyais en train de prendre du minerai, d'aller tuer un dragon, de revenir, du minerai, des trucs. C'est quoi ce gameplay, en fait et, et en fait, vraiment, les mecs, ils étaient ils pouvaient passer des heures. Mec, et ça avait, avait l'air passionnant. Enfin, bah, j'ai passé, je sais plus combien j'ai de jours de play, mais j'en ai beaucoup. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, moi, je rentrais, du, je rentrais du lycée et je me mettais sur wow, tu vois les devoirs, c'était en option parce que j'étais bon en cours. Donc, je me disais bah « Vas-y, je vais arriver à twist un truc, je m'en fous ouais. ». Et, et, et mon père avait été assez sympa pour, euh, pour quand on était rentré en France, m'acheter un PC et le mettre dans ma chambre et ma mère m'a amené un plateau repas parce que bah, les raids étaient à 20h 20h30 tu vois ça Donc, me fait penser à un épisode euh... de South Park euh... ouais il ouais. Ouais, ouais. y a ouais. du caca partout ouais du coup je connais la mère de chips c'est l'image bizarre <rire> le, le caca, <rire> le caca, <rire> le caca non, non, en moi <rire> je n'étais pas comme ça ma mère ne m'aurait tout de même pas autorisé mais, mais mes parents m'ont permis de, de goûter à wow genre façon XXL tu vois et vraiment je les en remercie parce que en termes de gaming c'est la meilleure période de ma vie tu vois c'était bah oui, et tu me dis tu me dirais là maintenant mais tu regrettes pas machin je fais non non, non je, ramène moi à cette époque là je refais je refais c'était un bang c'est un moyen de rollback euh... c'était genre en termes de gaming c'était ultime tu vois. en plus l'insouciance de la jeunesse en plus ouais. Oh là là, je comprends parce qu'à 16-17 ans, quand je, je scrimais sur Call of Duty euh, tous les soirs, euh, j'avais le plateau repas aussi. Vraiment, les darons qui ont fi de leur port de fils. <rire> qui, jouaient comme... qui jouaient comme un vieux geek. Bah, les darons, ou les darons d'ailleurs. Hein. Vraiment, des rois. Des rois, euh, vous avez euh, créé des vocations chez beaucoup de personnes. Euh, C'était des périodes euh, fabuleuses. Merci, maman. Euh, ça fait super plaisir. Quelqu'un a posé une question dans le chat que j'ai trouvé assez intéressante. Vous faisiez comment à l'époque pour avoir euh, les replays, genre d'Alexis, ou des conneries comme ça Ouf, c était, c était... C'était la guerre. Il euh, y avait alors... Il euh, y avait un truc qui avait été fait par des... Enfin, des... Des indépendants... un logiciel, euh, logiciel tiers. tiers, quoi. exactement, euh, qui s'appelait LOL Replay et euh, qui était... Euh, bah, Codé comme il était codé, c'est-à-dire que tu avais par exemple que le point de vue de l'équipe gagnante, okay. euh, ou alors euh, tu avais le replay, parfois il te à la dernière minute, euh, et, euh, et ces trucs, donc il fallait apprendre euh, quelqu'un pour dérocher le replay pour être bien sûr qu'il buguait pas au bout ouais. de la 45e minute. Et tout allait bien, ouais. Etc. Donc et, et il fallait aller demander, tout simplement, il fallait aller voir les joueurs, il fallait demander aux joueurs, il fallait yep. aller sniper, il fallait aller télécharger des trucs, il fallait traîner sur euh, tous les forums, etc. Enfin, fallait bûcher pour avoir son replay, donc au bout d'un moment, tu avais ta liste de joueurs qui te fournissaient un peu de replays, que ce soit des scrims ou même des parties euh, lambda de, de leur solo queue. Ouais. et euh, tu à l'époque où euh, tu pouvais pas mettre plus de 15 minutes en vidéo sur YouTube, donc tu avais euh, une en, vidéo le, en, en, en 9 en, parties en, en, euh. en 8 parties. <rire> oh là là là là, l'enfer! Ou même que tu as essayé de frapper, donc tu as ta vidéo de 45 minutes qui te prend 150 gigas à la. À, à la il euh, y, y a 10 ans 12 ans 150 gigas il te fallait trois disques durs <rire> pour une partie de l'autre c'était l'enfer <rire> ou alors alors alors la connexion pour après ouais. la mettre en ligne c'était 2 jours et demi si t'avais de la chance c'était un peu ça donc c'était c'était la guerre euh, avant oh ouais. là là ouais. mais du coup ouais, dans, dans nos friend list on devait avoir on devait réussir à prendre contact avec les joueurs pro tu vois moi j'avais à l'époque j'avais des mecs de CLG Europe de Rogue et Five ouais genre Enfin, Frogan je l'avais pas mais j'avais des collègues à lui. Fin et donc en fait les ouais, des gens de A Soas, Yellow Star etc c'était l'époque Yellow Pete et tout ouais euh, ouais, ouais, ouais ouais tout à ouais, fait ouais, et donc mal, en fait euh, fallait avoir le contact avec tous ces gens là et leur parler régulièrement pour leur demander s'ils avaient pas des petites games et tout machin et les mecs te connaissaient tu vois donc euh, ils savaient qu'il y avait un intérêt aussi à te sûr, des trucs logique ils savaient que ça leur faisait de la pub euh, mais, euh, mais bon parfois ils s'étaient piqués sur les replays en mode ouais non celui là pas terrible et tout et après bon c'est le problème aussi à l'époque c'est souvent les mecs t'envoyaient des, des games qui les mettaient très en valeur, tu vois. Du coup, tiens ce replay j'ai fait 19,4. Ouais voilà. Ouais, ouais, ouais. Du coup tu savais qu'effectivement vu que t'as le point de l'équipe, le point de vue de l'équipe gagnante ou de la personne qui t'envoie le replay généralement le suspense, on le disait jamais mais tu savais quasiment tout le temps qu'il avait gagné quoi. Après, il pas une game de lose. Ouais. De temps en temps il y avait une... en fait parce qu'au bout d'un moment quand même tu t'entendais bien avec les joueurs, tu vois donc de temps en temps quand même tu, tu leur disais et ok, tu sais, ouais, j'ai ce stomp là, ce stomp là, ce stomp là, et tu disais, ouais, mais t'as pas un truc qui, tu vois, genre, un petit truc sous le menton, quoi, genre, <rire> un petit truc un peu différent, et parfois, parfois, il te filaient une loose tu vois, une bonne loose une loose intéressante, et en mode, yes, et tu sais, les gens sur YouTube, ils sont, waouh, et tout, genre, on a eu une loose mais elle était vachement intéressante, machin, et c'est en mode, ouais, ouais, je sais, les gars, celle-là, suis... c'est pour moi. enfin J'ai dû passer en loose et la douane à certains endroits <rire> et tout. Enfin, J'aime bien le vraiment, côté enfin, sous le ventre, ouais, comme ouais, ça, voilà, tu enfin... vois, genre, tiens, tiens, une petite loose, prend prend Il a fallu aller la chercher, celle-là, tu vois, donc, euh, non, à l'époque, vraiment, fallait fallait creuser pour trouver euh, des games. Ah, la folie, ça fait super plaisir à entendre, réellement. Alors, là, on a parlé un petit peu de tout le côté, justement, au gaming, etc. Si vous voulez un petit peu plus de détails, parce que ça, on l'a beaucoup plus détaillé lors de la première émission, en fait, comme j'ai déjà dit, il y a déjà eu un premier épisode de Lib avec nos amis ici. Là, on a pris le temps au début de l'émission d'un petit peu euh, rebûcher tout ça, euh, de le redécouvrir. Et donc là, on va repartir sur là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, recontextualisation. Nous sommes en février 2020. Le Covid n'a pas encore totalement <rire> frappé. Valorant n'est pas encore sorti. au Gaming prévoit d'ailleurs euh, de sortir une TV dessus. Et quelques mois après, au gaming, euh, vous, les, quelques mois après ça, pardon, vous quittez au Gaming pour lancer OTP. Euh, pourquoi quelles ont été les raisons derrière ça Et qu'est-ce qui vous a motivé à lancer OTP euh, les, les raisons pour ça, bon, on était, ça fait déjà une, une bonne dizaine d'années euh, qu'on avait créé au gaming. Euh, on l'a créé... Euh quand on était jeune et innocent, ouais. on avait avec 20 et 20 20, entre 20 et 21 ans, euh, un template des statuts téléchargés sur Google, <rire> euh, <rire> c'est des genres de trucs. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient très, très mal faites euh, déjà dans la boîte. Il y a eu beaucoup aussi, je pense, d'erreurs de jeunesse. Et aussi, je pense qu'au bout d'un moment, il y a eu euh, plusieurs façons de, de vouloir mener la boîte. D'accord. Et qui sont rentrées en, en conflit. Il y a eu euh, absolument... Euh, après mains et mains débats, disputes, etc., on n'a pas réussi à se mettre d'accord, tout simplement, entre nous à l'intérieur des actionnaires. Et euh, c'était. Euh, du coup, on, tout simplement, on a dit bon, ben, chacun, euh, chacun sa voix. Nous, on va partir mener euh, notre projet comme on l'entend, parce qu'on pense que la direction qui va être prise ne sera pas la bonne et que ça nous envoie dans le mur. Donc, nous, on va prendre notre direction et euh, ciao à la revoyure. Ça va, ça s'est passé, ce... enfin, là, comment tu le dis, etc. C ouais, ouais, parce que, alors, euh, forcément, <rire> déjà, on est deux ans après, donc euh, ça s'est pas fait avec les mots les plus doux, ouais. et, euh, on n'est pas resté potes, hein, soyons très honnêtes. Hein, c'est le est, bordel. Euh... Hein, voilà. Okay. Il y a eu beaucoup de linge sale qui a été euh, lavé en famille. Okay. Alors, au moins, c'est bien, c'est que c'est resté euh, clean, euh, et il euh, n'y a, y a pas grand-chose qui a transpiré. Mais on s'est quand même pas mal mis sur la tronche. Et euh, à la fin, on s'est barré. Euh... Alors, qui a claqué la porte, je ne sais pas, mais... Euh... Euh, voilà, on ne sait pas trop reparler entre temps. Quoi. Et ouais. au moment où vous lancez, euh, tu, tu voulais ajouter quelque chose non, non, non, je crois que Noah a tout dit, effectivement. Euh, mais. Mais oui, y, euh, conflit il y avait et, euh, et euh, ça s'est pas, fin, pas fini en bon terme tu vois, oui, clairement le, pas. Le charme a été euh, brisé, il rompu quoi. Est à, au bout d'un moment je pense qu'on avait accumulé euh, trop d'années et trop d'histoires et trop de trucs et peut-être trop de, de reproches ouais. euh, pour euh, finalement au bout d'un moment, il euh, y a un peu tout qui euh, a dans tous les sens. Ouais, je vois l'idée, je vois l'idée. Mais et du coup quand vous lancez, enfin euh, quand vous quittez du coup au Gaming, vous lancez OTP dans la foulée, comment est-ce que vous concoctez les premières on va dire euh, les premières esquisses du projet euh, bah, Déjà, euh, déjà on, on sait ce qu'on bah, on sait dans l'idée euh, ce qu'on veut faire c'est à dire euh, continuer à pratiquer notre métier qui est si particulier euh, avec nous, qui est bah, du coup euh, diffuser du League of Legends compétitif euh, commenter des matchs euh, voilà le, la réalité tu vois c'est que enfin c'est ça le principal de notre job et, euh, et en fait enfin et c'est un métier qui est hyper unique quoi il n'y a pas de il y' a, a qu'un endroit où le faire en France tu ouais. vois en réalité et on et avant c'était chez show gaming euh, et du coup là on avait décidé de bah, de, de, de créer notre notre propre truc euh, et après, bon, bah, donc, déjà, c'était le constat de base. Euh, on, on veut continuer. On, on, voilà, on veut continuer, ça c'est certain. Euh, maintenant, comment on fait On a besoin euh, de locaux, on a besoin de, de la confiance également de, de l'éditeur, tu ouais. vois, parce que tu te lances comme ça, effectivement, euh, euh, tu repars un peu de zéro d'une certaine façon... Euh, donc... Euh, de matériel, d'argent. Le... Ouais, il faut la base quoi, c'est un, un serpent qui, qui se mord un peu la queue. Et pendant un moment aussi au, au début on s'est dit, est-ce qu'on recrée une structure euh, qui s'appelle OTP Ou alors est-ce que euh, finalement on se dit, bon ben on va essayer de monter quelque chose, un projet comme ça, euh, chez quelqu'un. Il y a eu plein de pistes qui ont été envisagées, okay. euh, de grosses structures. Finalement on s'est dit, non, ce qu'on a envie de faire c'est de refaire notre truc et notre projet. Mais effectivement c'est le serpent qui se mord à la queue, c'est-à-dire que... Tu veux avoir les droits de League of Legends Du coup, rien te dit, bah ils sont où tes plateaux bah, C'est vrai, j'ai pas de plateau. Ah, du coup, euh, il me faut de l'argent. Tu fais, bon bah, euh, je vais trouver un investisseur. Ils te font, bah ils sont où tes droits de League of Legends Ah bah, j'ai pas les droits de League of Legends. Ok. Et, etc. Donc oh en fait, ouais. au bout d'un moment, il en faut un qui euh, qui, qui dit, ouvre la voie. Voilà, ah qui ouvre la voie. Donc euh, nous, on était prêt euh, quasiment à s'auto, on aurait pu, je pense, autofinancer en, en fonds propres. Ouais. Euh, après, c'est un. C'est un risque tout de même que tu prends. Après, il y a les premiers qui nous ont tendu la main, c'était Gozulting, qui ont une part au capital de OTP. Et on dit, écoutez les mecs, nous, de toute façon, on a notre société prod qui existe déjà. On fait le bailleur pour vos locaux. On vous passe déjà la thune pour commencer à lancer les plateaux, les travaux, les machins, les trucs. Et à partir de là, tu peux ensuite aller voir les autres et dire, d'ailleurs, ça y est, on a les locaux, on a les plateaux, on a du pognon, etc. Donc, vraiment, les premiers qui ont tendu la main, c'était acheter les fréritos de chez Gozu. Mais du coup, on a, dû, euh, on a dû faire ça en... Parce que le lancement de la saison, c'est mi-janvier, tu ouais. vois. Donc on avait, euh, on avait un, un peu moins de trois mois. On n'a pas Un peu moins de trois mois pour euh, lancer la boîte, pour négocier tous ces trucs, pour faire des travaux, euh, pour créer un plateau, pour créer plein de trucs, pour... Euh, pour mettre en place une régie, commander du matériel. Une DA, ouais. un staff ouais, ouais. aussi Même s'il si ouais. y a un contraint. Hein, Après, le staff, le staff, la réalité, c'est que euh, tout, quasiment tout le monde, euh, tout, tous les gens chez OTP sont venus à peu près euh, de chez O Gaming. Tu okay. euh, vous avez une... repris une partie des a, personnes a, de y confiance y y que vous aviez à l'époque. Y a, y a on dizaine... est parti à 12. Y a une... ouais. okay. <rire> voilà. Et on a ajouté Twix, tu vois, euh, dans le tas, qui n'était bon, pas, pas actionnaire de O Gaming dans tous les cas. Euh, on a rajouté Tréton plus tard également euh, qui était un peu notre, euh, notre jeune espoir et, euh, et voilà en fait on a commencé à, à, à bulle comme ça mais, euh, mais c'est vrai qu'au début on avait très peu de temps, beaucoup de défis ouais. et en fait tu, le truc c'est que tu sais que si tu loupes cette fenêtre là bah, elle ne se rouvre pas facilement. Hein. Bah, c'est dur, quoi. il faut attendre un an. Et qu'est-ce que tu fous pendant bah, tu, un an Tu deviens mercenaire fin... pour quelqu'un, hein. c'est un peu ça. Ouais, mais, euh, mais donc c'était compliqué. Ouais. C'était compliqué et c'est vrai qu'on a eu peur de ne pas y arriver. Mais euh, le truc, c'est qu'on avait vraiment... Je pense qu'on avait des gens très compétents dans le groupe, ouais. très, très compétents. Et, et en fait, avec, euh, avec tous ces gens qui sont très forts dans ce qu'ils qu faisaient, dans leur domaine on a réussi à, à mener cette mission en moins de trois mois ouais, et ouais. On, on avait la rage aussi hein. on avait la, la rage de vouloir réussir bah en fait ça doit être ouf aussi d'être un peu à la, désolé, je coupé, à la genèse d'un nouveau projet tu dois revivre un petit peu une sensation de fraîcheur de nouveauté surtout après avoir passé 10 ans dans un autre vous deviez être hypé à la mort entre vous Bah oui oui, bien sûr et on, on, avait, euh, on flippait un peu également hein, euh, mais, euh, et surtout c'est vrai que quand tu vois notre vidéo euh, d'adieu sur gaming quand tu vois tous les retours et tout euh, tu te dis, bah. En fait, il y a plein de gens tu vois, qui nous suivaient en sous-marin ou qui suivaient moins, slash plus. Et en fait, fin, tous ces gens sont ressortis à ce moment-là. Ouais. Et il y a eu énormément de messages de soutien. Et en fait, c'est vrai que tu regardes. Bon, de base, on savait qu'on se on disait que dans tous les cas, il fallait, fallait qu'on continue à faire notre métier. Tu vois, mais c'est vrai que quand tu as tous ces messages-là, tu te dis, ah, genre, euh, ok, du coup, il y a vraiment beaucoup de monde qui nous soutient. Ouais. Et genre. enfin... Euh, on peut on peut pas se foirer tu vois genre on doit réussir à, à faire notre transition on doit réussir ah ouais. à recréer un autre projet trouver les locaux faire les travaux réussir à en dégager un plateau correct avoir une il dé... y a noki dans le chat qui a dit le lancement de la boîte j'en ai pas dormi hein. ah ouais non c'est moi je m'en souviens c'était rude c'était pendant le deuxième confinement donc c'est en plus c'était octobre novembre le confinement ouais. moi je faisais des travaux dans mon appart donc j'étais dans 22 mètres carrés avec mon ex en rez-de-chaussée je peux te dire je voyais pas trop la lumière du jour elle était dans le cinéma donc au chômage ok autant te dire que c'était pas la joie non, et tu bossais pas... de 6h à 2h du matin tous les jours, tu voyais pas le truc. Je suis sorti de là, genre, t'es lessivé. Et puis en plus, il y a quand même un petit, un petit saut de l'ange vers l'inconnu où tu pars et tu dis un peu avec ton sexe et ton couteau et c'est c'est un peu marche ou crève. Hein. Alors, t'es content parce que t'es avec les copains et qu'il y a un but commun et que t'as envie d'en découdre parce que, on va dire, que ta précédente relation, c'est pas trop bien ouais. fini. Donc, t'as. T'as un peu la, t'as ouais. la gagne quoi. Voilà, t'as envie de prouver, t'as envie de réussir et t'as envie de le faire, euh, de le faire à, à, à, la, à la régulière, à la normale et donc euh, ça te donne une grosse motivation mais c'est vrai qu'il euh, y a eu un petit tunnel quand même ouais. moi je sais je l'ai subi, euh, on aura le temps d'y de, de, arriver plus tard, moi je l'ai subi en mode gros burn out, euh, un ouais. truc comme 8-9 okay. mois après, <rire> explosé en plein vol quoi. ouais tout est arrivé d'un ouais. coup parce que ce que j'avais demandé avant qu'on avance un petit peu, comment du coup s'est passé un peu l'obtention de vos premiers droits, vous avez eu la confiance directement parce que quand on arrive de zéro tout en ayant bien entendu une image une légitimité vu que vous le faisiez déjà de toute façon depuis quelques années, une connaissance et une reconnaissance du public, euh, comment ça s'est passé du coup, ça s'est passé comme ça. Nous avons nos plateaux, nous avons les choses. Euh, coucou, on aimerait bien pouvoir faire du League of Legends cette année, et notamment du coup la LFL. Tout ça, c'était comment Bah, en fait, alors la LFL, c'est un cas un peu à part parce que du coup, c'est Webedia qui gérait, et donc, euh, donc ça, c'était différent. Enfin, il y avait il y eu un appel d'offres, ou ouais, euh, du coup, enfin, euh, mais en fait, le truc, c'est que enfin. On partait pas de zéro, tu vois, c'est-à-dire que les interlocuteurs qu'on avait en face de nous, c'était aussi les interlocuteurs qu'on avait chez au gaming vous les, me avant, ouais. les mecs savaient parfaitement ce qu'on valait, ils connaissaient notre parcours, euh, ils, ils savaient de quoi on était capable, ils ont vu aussi tous les retours de la communauté, ouais, fin, les mecs sont pas bêtes, tu vois, genre on n'est pas devenu des, euh, des, des no paria, ouais, qui, ont, quoi, ont, qui ouais. ont tout à, à refaire d'un coup, tu vois, euh, pour enfin... C'est pour ça que quand, quand, quand on a montré qu'on avait les, les, les moyens physiquement de faire les, les choses, la réalité c'est que la confiance, est, est vite, la, la, la confiance était là, tu vois, dans nos capacités. Juste, euh, on avait le matériel, on avait les locaux, on pouvait faire les trucs. Du coup, bah, bah en fait, ok, go, okay, ok, go, parce que la réalité c'est que, enfin, tous ces gens-là savaient qu'on était les meilleurs pour faire vivre League of Legends en France, tu vois. Enfin, il n'y avait pas de doute, en fait. Ouais, bah quelqu'un l'a dit dans le chat, vous êtes le League of Legends français. Et c'est vrai que le League of Legends français, en tout cas compétitif, mmh. passait euh, relativement énormément par vous. Donc, euh, archi intéressant, euh, cette manière dont vous avez réussi à obtenir un petit peu les, les premiers droits. En fait, le lancement d'OTP a aussi coïncidé avec, euh, du coup, la grosse réussite de la LFL cette année-là, euh, notamment avec la Carmine qui l'avait rejoint, arrivée de D2 et tout. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu, et tu avais notamment un petit peu euh, discuté de ça avec euh, ton burnout out à toi, nous faire un petit peu le film de cette première année de lancement, dans vos yeux. C'est-à-dire, cette année-là, pour nous, la LFL, c'était comme ça, comme ça, comme ça, en termes de résultats, comme ça, comme ça, comme ça, géré du côté d'OTP, comme ça, comme ça, comme ça, à titre perso, comme ça, comme ça. Je vous montre un petit peu ce que j'attends, enfin, ce qui serait intéressant d'écouter, je pense. Mais dites ce que vous voulez. Déjà, il y a eu le rush, effectivement, je crois que la LFL, c'était un reprené mi-janvier, je crois que deux jours avant, les plateaux n'étaient pas finis d'être montés, donc tu es dans le rush, avec l'ADA, etc., tu avais l'émission de lancement et il y a eu un, une sorte de triple effet combo c'est à dire que la fin du enfin il y a eu le covid donc il y a eu des gens avec c'est le moment où il commence à avoir des tennisman qui venaient sur Twitch ouais. euh, des, jeux, des, des stars euh, des, des footballeurs pas euh, gain, mon fils et tout ça rappelle donc il y a eu euh, tout d'un coup un gros, pro, un, un gros coup de projecteur sur Twitch avec beaucoup plus de créateurs de contenu et de personnes beaucoup plus mainstream donc je pense qu'il y a eu une partie d'audience qui est arrivée nous, on avait fait beaucoup de coms avec recréation d'OTP, donc il y avait, je pense, aussi beaucoup de gens qui étaient curieux euh, et on avait eu ben, des, des beaucoup de coms de la part, par exemple, de Domingo qui nous avait reçu chez Popcorn, etc. Donc, coup de projecteur. L'arrivée de la Carmine, recoup projecteur. Et là, tu te retrouves avec les trois qui arrivent en, ensemble et là, les chiffres de début d'année, mais... On regarde les trucs qu'on fait, genre. Moi, je moi, quand on a changé le truc, je me dis, bon, ben, si on arrive à faire, je sais pas, 70% de l'audience qu'on avance, ce sera pas mal et tout. Là, le truc, il skyrocket. Et là, on se dit, genre, OK, bon, euh, on est sur la vague, faut surfer, faut surfer, on est sur la vague, c'est parti, c'est parti, euh, c'est moment. Le truc il descend pas, il descend pas, il descend pas, il descend pas, donc tu es là genre bon bah c'est parti, prends le bas de combat et alors c'est aussi, c'est très gratifiant parce que du coup tu fais un truc, euh, t'as mis quand même toutes tes tripes dedans, tu vois que le truc il marche incroyablement bien, euh, t'as une émulation de groupe qui est exceptionnelle, t'as l'audience qui répond, c'est là tu là tu charbonnes quoi. Là c'est les... les astres, ouais. tout c'est aligné là. Ouais, complètement. Bah, euh, bah, comme Noël a dit, hein, la première semaine, euh, donc on a commencé par diffuser de la LCK. Je crois qu'on a battu le record d'audience de la LCK en France euh, quasiment sur le premier broadcast. Ouais. Et on a dû le rebattre derrière sur le deuxième broadcast. <rire> donc, en fait, et les trucs commencent à 9 h du mat', tu vois. Ouais. Euh, donc, en fait, c'est vrai que là, tu regardes, tu te dis Ah ouais, quand même, il y, y a quelque chose qui est en train de se passer. Euh, et après, bon, bah, viennent euh, LFL, LEC ou l'appareil Engouement de fou euh, en LFL, du coup, il y, y a la cassée ouais. euh, qui, clairement, euh, clairement, a pas mal changé les, les règles du jeu euh, à plein de niveaux. Euh, donc, c'est vrai que, nous, a dit euh, une audience massive sur Twitch à cause des confinements, du Covid, etc. Euh, le phénomène cassé, euh, nous, euh, toute la curiosité. Parce que nous, en fait, il faut voir, on a plein de gens... En fait, ce qui était intéressant dans la situation, c'est qu'il y avait plein de gens qui nous suivaient toujours, tu vois, enfin, les ouais. de gaming était ouais, bonne, hein, ouais. en général, c'est assez bonne, euh, mais tu avais aussi plein de gens qui s'étaient un peu endormis, tu vois, sur League of Legends compétitif, et je pense que, euh, que c'était dû notamment à des erreurs de notre part, tu vois, dans la façon de gérer le projet LOL chez, chez o Gaming, euh, erreur qu'on ne fait plus euh, maintenant. Quoi par exemple, quoi euh, Je pense qu'en qu en fait, une, par exemple, une de nos erreurs, euh, c'était d'avoir euh, voulu être un peu trop euh, bean sport. Ok. Euh, C'est-à-dire diffuser euh, trop de ligues euh, et donc en fait euh, diluer, diluer notamment le. Parce qu'on avait énormément de commentateurs, mais du coup. Euh, Qu'est-ce que c'était l'identité au gaming, tu vois, sur League okay. of Legends à l'époque C'est moins personnifié. Euh, voilà, et c'est pour ça qu'actuellement, on a un crew de commentateurs beaucoup plus petit, avec un nombre de compétitions... Euh, plus restreint, parce que en fait, il y a un truc, c'est quand on a reconstruit OTP, et Nokia notamment, euh, je me souviens des brainstorms pour le nom de, de la... C'est dans mon salon, euh, <rire> dans mon ancien appart, et euh, on, a, on a eu pas mal d'heures de brainstorm. et en fait, on a pensé à un truc, on s'est dit, mais attends, en fait... Fin... La réalité, c'est que les gens sont attachés à nous, à notre personnalité. Et bien sûr, diffuser l'e-sport, ça marche, c'est le contenu de fond, tu vois, mais plein de gens font ça. Mais le vrai truc, le vrai truc qui fait la différence, c'est euh, en fait le côté influenceur. C'est que les gens s'attachent à ce que tu fais. Et en fait, on a, on a imaginé OTP plus comme un label, tu vois en fait, un, un espèce de, de gage de qualité, un truc où les gens viennent, ils savent ce qu'ils vont trouver, il y a une patte particulière, etc. Et ça, je pense que on l'a eu pendant longtemps chez O-Gaming, mais moins travaillé, on avait moins d'expérience et tout, tu vois. Logique euh, Mais c'est un truc qu'on a perdu, je pense, avec la démultiplication des contenus, la démultiplication des commentateurs, le fait que les commentateurs principaux, euh, à l'époque, euh, se retrouvaient plus que sur un nombre de créneaux euh, restreints. Et en fait, voilà, on... enfin, un... enfin, au... au gaming, il y avait un côté où c'était un gros truc, où tu, sais que tu pouvais retrouver plein d'e-sports, tu vois. Mais je pense qu'à la fin, sur LoL, hein, bon, je parle de, de LoL, ah, bien sûr, le... notre truc, euh, je pense que sur LoL, on n'avait perdu en partie ce qui faisait euh, notre spécificité à la base et du coup sur OTP on est revenu à un côté beaucoup plus label où euh, où les gens ils viennent trouver un truc, ils viennent regarder l'e-sport mais dans une ambiance particulière, tu vois, avec un groupe de personnes spécifiques qui se connaissent, qui a des blagues euh, tu... en fait enfin ce qu'on fait à la fin tu vois, moi, moi j'aime ne pas trop me prendre la tête sur la question, parce que je sais que sur, dans l'e-sport, on a tendance peut-être parfois à trop, trop se monter la tête, etc. Moi, il y a un truc que je dis quand j'explique ce qu'on fait, c'est la base, on fait du divertissement. D'accord. On est là pour divertir les gens. Tu vois. Les gens doivent passer un bon moment chez nous. Euh, si quelqu'un se fait chier en regardant un de nos broadcasts, on a mal fait notre boulot. Ouais. Et donc, en fait, on, on a tout repensé par rapport à ça aussi. Ah, c'est assez intéressant ça. Et c'est aussi pour ça que du coup, vous avez travaillé un peu le côté même, le côté un peu marrant. Vous, oui. vous l'avez poussé à un niveau encore au-dessus avec cette réflexion-là mmh. Il y a aussi, oui. effectivement, parce que je pense qu'on s'était aussi un peu peut-être, je pense avec la routine, avec l'habitude, on s'était peut-être un peu coupé aussi de la scène. On était un peu au gaming dans notre tour, euh, un peu dans notre coin. Je pense aussi, il fallait se réouvrir euh, déjà euh, à des, des têtes un peu plus jeunes. Euh, un peu plus connectés, je peux penser à des Robalas, Marex, Tréton euh, qui sont excellentissimes, qui viennent euh, déjà aussi un peu euh, compenser le fait ouais. qu'avec euh, Twix et Chips, euh, à 3 on a 100 piges. Euh, <rire> <et> aussi maintenant... <rire> oh, comme ça C'est vrai, hein. ah, tout pile Je le sais, je le... putain, à 3 on a 100 piges, bordel Donc bah, maintenant pour le milieu, alors on n'est pas vieux, mais pour le milieu on commence à l'être un peu, ouais. donc il y avait très et même je pense que dans, dans la com', par exemple, plutôt que euh, dans un moment mort, euh, lancer euh, 24 créneaux de streaming ou euh, des trucs, etc., on préfère se dire on coupe la TV 2-3 semaines, on prend une semaine pour se ressourcer. Pendant une ou deux semaines, on prépare du contenu vidéo, on prépare euh, des trucs un peu sympas pour faire ouais, du storytelling. Ouais, ouais. On bourre un grand coup de com' avec des émissions de rentrée, la saison reprend et là voilà. Donc plutôt faire une vraie pause. Kali, une vraie reprise Kali et avec des vrais moments forts et qui vont être mieux bossés aussi. C'est ce que vous avez décidé après, peut-être, le fait qu'à un moment, comme je vous ai dit, tu as un peu burn-out euh, Non, je pense qu'on se l'est dit, euh, dit au début du projet euh, parce qu'en en fait, on n'avait pas le MSI la première année. Donc euh, bah, le MSI était euh, en face chez o Gaming. on disait bon bah qu'est-ce qu'on va faire, on va pas streamer en face du MSI, ouais, c'est inutile. complètement con. Donc bah, venez, euh, on part une semaine, on était tous partis chez Duke, euh, euh, se poser, euh, faire des barbecues euh, et boire des coups, et, euh, et on avait préparé notre com de rentrée. On s'est dit que finalement c'était même plus sympa pour nous, euh, et pour je trouve le, la com et le public de dire bon bah voilà il y a des vraies pauses, il y a des vrais temps morts, il y a des vrais temps de... Genre de, de, de tranquille complète. Ouais. D'où le fait qu'on a pas mal accentué euh, aussi notre identité sur, euh, sur, les sur des vidéos cool, tu vois. Des vidéos qui, euh, soit sont fun, enfin s'inspirent de, de trucs qui euh, nous entourent tous les jours, euh, des, euh, et qui racontent des histoires, tu vois. Et, et du coup, les gens voient qu'on a des. On les divertit, tu vois. On ouais. divertit au travers de ces vidéos, etc. Et on... Même au travers des émissions, un vrai. petit peu. Hein Franchement, quand vous faites des ouais, stream tier list, les... même à un moment où vous avez fait les bannis, les choses comme ça, mmh. euh, bon. Ah bon, il oui, y a de l'idée tu vois il ouais, y a une volonté en tout cas notre tier genre, mais comment ils peuvent dire ça alors qu'il y a des F qui partent pour fakers, euh, des moins des, des pour des joueurs extraordinaires c'est juste parce que tu trash talk ton pote parce que c'est son joueur préféré tu ouais. te dis oh, tiens je vais te mettre un D enfin, on n'est on pas là effectivement le, le, le ranking chez nous c'est pas des mecs qui ont la loupe sur les stats non non ça parle aussi un peu avec du, de façon subjective. Bah, la force du truc c'est c'est un peu des deux tu vois, mmh. c'est à dire qu'on est là pour donner des infos mais, euh, mais on est là aussi pour rigoler, parce qu'encore une fois, c'est du divertissement. Et, et tu vois, fin, les, les rankings, on en avait fait beaucoup à l'époque de gaming... Euh, mais par exemple, euh, un truc en plus, c'est euh, qu'on a développé avec, euh, avec Jacques, euh, qui est un, de, un des actionnaires chez nous, ouais. et qui est un peu la personne chargée de l'IT, du développement des applis et tout chez nous. Et lui, il a développé du coup le système où le, le chat vote, euh, et du coup avec, euh, avec l'interface où, où le chat vote, où les notes s'affichent, etc. Ah, en il fait, y a un vrai côté interaction. Tu vois, On a, on a poussé pour moi le concept du ranking, euh, un peu au bout tu vois ouais. et c'est ce qu'on cherche à faire dans chacune de nos émissions on cherche toujours à être euh, parce que on n'invente pas toujours des trucs à chaque fois tu vois enfin on a, le concept de fond on ne l'invente pas toujours mais c'est juste comment le rendre euh, digeste, comment faire en sorte que les gens s'amusent en regardant tu vois et en fait le, le, la, la différence elle se fait dans ces petits détails là en fait quand on arrive devant une émission on se dit bon on sait qu'on veut aller faire ça ok c'est cool euh, mais du coup si on fait ça là, ça là et ça là en fait, les gens vont se faire chier. Ouais. Les gens vont se faire chier. Donc, comment on rend cette partie-là fun Et en fait, c'est plein de petits détails du coup, qui, qui du coup, arrivent. Et maintenant, on peut les réaliser. Je vois. Et à la fin... Du coup, l'émission est divertissante, tu vois, vraiment. Et je pense que c'est pour ça que les gens restent sur nos programmes et tout. On a toujours des petits détails qui font la différence. C'est archi bien pensé. En fait, en vous écoutant bien, j'apprécie que vous parliez un petit peu euh, des choses que vous avez faites au lancement d'OTP pour réussir à faire en sorte à rendre le truc divertissant, à avoir le mot divertissement un petit peu dans la tête, à avoir ouvert un peu le crew, notamment pour ramener des nouvelles têtes et tout. Euh, moi, c'est assez marrant parce que du coup, maintenant qu'on est deux ans après quasiment, euh, est-ce que vous pensez que c'est... Oh, par exemple, réouvrir un peu le crew ou faire des choses comme ça, est-ce que vous pensez que c'est une euh, réflexion que vous allez devoir mener pour continuer à rester frais et pas retrouver un petit peu ce problème d'entre-soi que vous avez eu Ou alors, euh, pour l'instant, ça va euh, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là de la réflexion Il y a, il y a plusieurs euh, besoins. C'est que là, on sort d'une année où euh, pff, ouais. on, est, on est fatigué. Ouais. Euh, je pense qu'au niveau de, de l'équipe fin d'année, euh, on est certain à tomber malade toutes les trois semaines, etc. Ouais. Euh, et en fait, disons que quand tout le monde est en forme, le planning y tient. Mais s'il si, y a un pète à un moment, euh, il y en a un qui est malade, il y en a un qui part en vêtements, il y en a un qui se pète une jambe. Euh, là, ça commence à, à se tendre un peu partout. Donc de toute façon, je pense qu'on est quand même toujours en sous-effectif, qu'il faut toujours qu'on aille chercher des nouvelles têtes. Euh, après, la question, c'est même notre, je pense, notre modèle de recrutement a un petit peu changé. À avant ça nous arrivait de faire des gros appels aux candidatures, de déracher des 200 candidatures, de faire on va dire passer 30 personnes en audition et après de garder euh, deux personnes et d'essayer de les faire monter sauf que faire monter deux personnes qui euh, ne partent de rien, qui n'ont pas de réseaux sociaux qui ne sont pas connus, qui n'ont jamais ouvert un stream ou quasiment pas euh, ça prend beaucoup de temps je pense que les deux derniers de cette génération euh, chez nous c'est Zerotik et Finguin ouais. euh, qui ont très bien grimpé mais euh, c'est 4 euh, ans après euh, quatre ans après ils commencent à être visibles et... ça a été du grind voilà, ils ont grind Hein, ils, ils méritent mais, mais ils ont grind donc je pense que maintenant déjà quand tu, euh, on va chercher je pense quelque chose on va essayer de chercher un, un ancien joueur pro un ancien coach, ouais. un streamer quelqu'un qui a une communauté, quelqu'un qui a une personnalité tout simplement, qui a un charisme, qui a quelque chose à amener d'un peu différent, qui va amener sa personnalité et je pense que c'est plus par là qu'on cherche on cherche en permanence parce que de toute façon on a toujours besoin et... Euh, et ça, ça va être une nécessité. Par exemple, moi, je sais que j'avais envie, j'ai toujours un peu de faire peut-être un peu moins de cast et un peu plus de derrière la caméra. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais euh, c'est ce genre de profil qu'on voudrait chercher de toute façon, même pour diversifier, en règle générale, le coup de cast. Je vois. C'est une volonté aussi, un peu, ce côté... Alors, je sais que derrière la caméra, tu parlais un peu pour toi, mais de montrer les choses qui se passent derrière la caméra, notamment avec vos vlogs des Worlds. Euh, ouais, bah ça, ça c'est vrai que ça, c'était pas mal. Euh, c'est une bonne initiative de, de Yume. Euh, et c'est vrai que la, réalis la réalisation est vraiment cool. Euh, ouais, tu vois. Enfin, ça, par exemple, c'est une, ça a été une bonne, une bonne innovation. C'est des vlogs, tu vois. Ouais. Le fait est qu'on en avait jamais vraiment fait. Donc, pour nous, ça reste une innovation dans euh, dans dans OTP, quoi. Et donc, oui, ça, c'est un truc, tu vois. Par exemple, pour l'année prochaine, euh, réfléchir à, euh, à peut-être euh, comment adapter la formule. Tu vas pas en faire sur chaque journée de compétition non, bah tous non. les trucs, mais peut-être que tu veux en faire euh, un toutes les deux semaines, tu vois, ou euh, ou euh, plus te concentrer sur une compétition internationale. Tu vois, et je dis ça, enfin, ça c'est ça c'est encore des calls qu'on doit faire pour l'année prochaine, des trucs qu'on doit régler, mais effectivement, enfin, faut faut toujours qu'on réfléchisse, à, parce qu'encore une fois, euh, on, on a une formule qui est fixe un peu, on on sait ce qui on sait ce qui fonctionne, on sait ce qui réussit. Ouais. Euh, mais du coup euh, le but maintenant c'est de faire quelques ajouts euh, qui gardent un peu de fraîcheur qui gardent un peu de nouveauté tout en maintenant la formule de base qui je pense est excellente euh, voilà et, euh, et même tu vois sur les sur les têtes à ajouter ou autre enfin on sera on sera toujours très piqués maintenant parce que enfin euh, on considère qu'un mauvais choix peut euh, peut nous mettre un peu dans la sauce donc euh, on enfin on vous y allez gentiment. Ouais, voilà, voilà. On, on y va step by step et euh, et on n'est pas forcément pressé et on veut pas abîmer ce qu'on a créé, tu vois, parce qu'en cool. qu en fait, on sait que on sait qu'une fois que tu as une fois que tu as abîmé comme ça un euh, un truc avec autant de personnes impliquées, etc. Tu vois, c'est pas facile de, de, de, de remonter correctement la porte. Les conséquences sont encore plus grosses ah ouais, que ouais. quand c'est pour une personne solo. Ouais. Genre, disons qu'il y a la responsabilité du fait que ça, que ça fasse vivre peut-être 15, 20, 20, 30, je sais pas. Personne se. Ouais. Ça... Voilà, oui, c'est que clair. Tu redoubles de prudence, on a envie de dire. On va avancer un petit peu, parce que après, euh, ah, là, j'aurais adoré qu'il y ait deux heures à mission, mais j'ai popcorn, donc du coup, j'avance un petit peu dans les, dans les sujets, il n'y a pas de souci. Euh, on va parler un peu Worlds 2022, là, tout de suite, d'accord On en sort, ok, victoire de DRX. Euh, Qu'une seule équipe ouest, il me semble, qui sort des poules. Euh, les NA qui se font smash complet. Euh, deux jours après, si vous deviez faire une petite conclusion sur ces Worlds-là, quelle serait-elle euh, bah alors déjà, effectivement, le. Enfin, c'était peut-être un des meilleurs ce qu'on a fait en termes d'histoire. Ouais. Les risques qui gagnent, c'est. Euh... Personne ne les attendait. Je Complètement inattendu. Je, je les ai que... oméga diffamés euh, parce que c'est eux en régional qualifier qui avaient sorti Katie Rollster oui. en 3-2. Euh, la blague qu'on sort en ce moment, c'est euh, finalement T1 a perdu à cause d'un Katie push. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas push la mid lane ouais. parce qu'ils sont trop nazes. Et du coup, ils perdent leur game sur DRX. Et à partir de là, donc moi, je, DRX sont dans les rankings. Je fais ouais, ils sont nuls. Ils vont perdre contre <rire> les équipes aînées, etc. Ils ont gagné les Worlds, genre big take. <rire> Avec en plus un parcours des ténèbres. Ex Exceptionnel. Alors une des plus belles histoires de tout les dents sur League of Legends, je suis genre, ah, raté pour cette like année. bat rogue bat Bat-Genji, euh, ouais. Bat-T1, bat, T1, bat euh, donc, DJ, je crois. Il y a les storylines ouais. qui sortent, qui sont incroyables, ça parle de depth, etc., du parcours, donc c'était euh, vraiment très très bon, niveau de jeu excellent, méta, un, incroyable à regarder. Euh, bon Très équilibré. Ouais, l'enfer, c'était euh, pour nous que ça se passait aux états unis et que du coup, euh, bon au bout d'un moment, euh, six semaines de nuit, euh, au bout d'un moment... Pff, <rire> Un peu ras-le-bol, quoi. <rire> mais c'était de, de très, très, très beaux words. Déçus, forcément, euh, de la perf de l'Occident. Euh, chaque année, on se met à il y a le mercato qui arrive, on est en train de regarder, on se dit, allez, l'année prochaine, pourquoi pas Peut-être qu'on commence un peu à perdre espoir. Ah ouais <rire> C'est ton cas aussi euh, bah, Disons que... Moi, moi, je suis... moi, je me positionne plutôt en me disant que, que je pense que malgré tout... Euh, sur, euh, avec le bon, le, le bon asse assemblage de joueurs euh, je pense que c'est toujours possible le problème c'est qu'on a moins de bons joueurs que la Chine et la Corée ouais. euh, du coup forcément les assembler de la bonne façon c'est aussi plus difficile mais je pense que l'histoire de DRX montre aussi que sans avoir les meilleurs joueurs forcément à leur position euh, tu, peux, tu peux faire un truc de fou si euh, l'alchimie prend, alors attention Derrick, ils sont des, des très bons joueurs mais euh, mais euh, toute l'année, euh, tu n'aurais pas mis un seul numéro 1 à sa position. Car... Jamais de la vie, tu vois. Pour te dire, euh, pour te dire parce que je, tu sais que je suis beaucoup, ouais. euh, je lis notamment beaucoup Reddit, sortir des Regional Qualifiers, Def te dit lui-même en interview que son équipe n'a pas le niveau pour gagner les Wars et qu'ils n'y vont pas pour le gagner. Ouais, Deft sûr. avait dit ça avant le tournoi, sortir des Regional ouais, Qualifiers, où il le dit directement lui-même. Il, il avait raison. Il avait raison. Mais ça, ça montre aussi que, euh, tu vois, avec le bon groupe de joueurs... Euh, qui ont suffisamment de talent pour élever leur niveau de jeu, euh, le, le bon environnement. Ouais. Il y a un peu de magie qui est arrivé est dans, est dans cette histoire. Le quoi. shonen, quoi. c'est la force de l'amitié, ouais. le courage. Le mental Le mental. La le L'inhibiteur le le le <rire> <c> est, ce <rire> est re <rire> revenu. <rire> c'est ce que Death écrit. Enfin, il y a eu tellement de trucs incroyables. Il disait, bah, bah, pour tous ceux qui m'ont dit que j'étais fini, j'étais trop vieux, parce que c'est le joueur le plus vieux à avoir gagné Words, 26 ans. Ouais. Euh, et, et il le dit, il dit, bon, bah, s'il y a bien un truc que mon histoire doit transmettre aux gens, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Quoi. Et l'histoire... L'histoire est belle, t'es le mec bah, là, oui. genre. Ok, t'as un prince. Moi, vraiment, quand mmh. je vois l'inhibiteur est revenu, pour moi, Def, c'est mental boom, salut, mmh, oui, euh, sorti ouais. contre ouais. DG. Ouais. Je veux dis c'est impossible de se relever de ça. Un mental de zinzain. Mais tu vois, paradoxalement, moi qui suis un fan de sport, euh, je trouve que les Worlds League of Legends, ça s'apparente un peu à la Coupe du Monde de football, parce qu'en fait, c'est souvent l'équipe qui... Au-delà de sa performance de toute la saison, va briller le plus sur une période de temps donnée, ouais. qui peut être de 3, 4, 5, 6 semaines si tu as fait les plus Ouais, c'est souvent ça. Ouais. Et, et c'est un truc de ouf. Du coup, c'est complètement décorrélé un peu de ce que tu as fait de la saison, parce que après, bon, il y a des équipes qui ont smash la saison et les Worlds, donc je vais pas non plus dire que c'est complètement décorrélé. Mais en fait, le fait qu'à des moments, tu vois, il y ait des histoires comme ça, avec des équipes qu'on n'attend pas ouais. nécessaire et qui vont péter comme ça à arriver le gros tournoi, je trouve c'est super intéressant cette notion dans la tête de se dire. Qui performe le plus sur une période de temps comme ça, indépendamment de ce qui était fait avant ouais, ouais. bah, C'est la méta aussi, tu vois, c'est la méta sur League of Legends, euh, la, la forme des équipes dépend beaucoup de la méta, mais c'est vrai qu'au-delà... Mais, mais même quelle que soit la méta, tu vois, encore une fois, Derrick, c'est vraiment une histoire, une histoire de fou. Et, et c'est Targa, justement, qu'on avait invité ouais. euh, sur le plateau pour la finale et qui disait après la victoire... bah. D'une certaine façon, ça donne de l'espoir et ça fait rêver. Alors, il sait qu'il n'a pas une équipe coréenne, tu vois, il y a quand même. Enfin, ils ont un truc en plus toujours là-bas. Mais ça veut bien dire que malgré tout. Il y a des choses qui peuvent se passer que tu n'attends pas, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je ne perds pas nécessairement espoir. Après, bon, je ne pense pas, tu vois, que l'Europe sera dans une position où on pourra se dire, ouais, genre tous les ans, on peut contester la victoire finale, etc. On l'a fait en 2019, mais... en 2020. Mais... Ouais. Mais, euh, mais 2018, 18, si on 19, a... 2018, où c'est Fnatic en finale. Mais je pense malgré tout qu'avec le bon assemblage de joueurs sur une bonne méta, un truc qui se passe bien, un bon groupe, tu vois, c'est toujours possible. Maintenant, euh, ça restera un événement rare quoi. Bon, tellement rare qu'il est pas encore arrivé pour ouais. l'instant. Mais euh, on va voir, on a une belle génération de joueurs qui ouais. arrivent etc. Après, tu vois, on a quelques faiblesses chroniques à certains postes qui peuvent faire dire que Top notamment. Ouais, ouais, ça peut être délicat mais mais tu vois, enfin, le truc c'est que quand tu regardes la victoire de DG, ils sont très loin d'avoir enfin ils ont ils ont un top laner qui est pour moi même pas top 5 monde tu okay. vois euh, qui gagne FPX, quand ils gagnent en 2019 contre g2 leur top laner enfin genre honnêtement euh, par rapport aux au, au standards euh, internationaux même lui est pas terrible tu ouais, vois, ouais. donc en fait c'est toujours possible c'est toujours possible ce genre de choses euh, maintenant euh, euh, oui bah, c'est mieux d'avoir euh, des super joueurs à, tout, à tous les postes nombreux oui bah, ça aide à plus souvent avoir des chances de gagner les Worlds, tu vois, on a, sûr. On a parlé un peu des Européens, etc., parce que nous-mêmes, nous sommes Européens. Euh, arrive forcément la période la plus excitante pour beaucoup, le Mercato. Énormément de rumeurs. On a vu euh, les moves annoncés peut-être chez Excel, euh, chez Vitality, Photon, il me semble. Euh, plein de moves dans ce style, etc. Vous en attendez quoi un peu de ce Mercato Est-ce que pour l'instant, pour l'instant, c'est-à-dire au 7, 8 novembre, alors même qu'une bonne partie des moves n'est pas encore faite, Vous trouvez qu'il va dans la bonne direction pour notre région ou c'est un peu... Moi, je suis un futur fan Excel. Ah. <rire> T'as retrouvé un vieux maillot <rire> d'il y a 5 ans euh, ouais. <rire> J'ai toujours adoré Excel. C'était mon équipe préférée. L'amour du maillot, tout ça. Vive la France, Cocorico et euh, la Belgique. <rire> ouais, comment, comment se passe ce mercato Ce mercato est intéressant. Euh, je pense qu'il est intéressant. Je pense qu'il y a des assemblages de joueurs qui, qui peuvent être cohérents. tu vois. Euh, je pense aussi, encore une fois, il y a des... Euh, parce que c'est toujours la même chose, enfin, ça fonctionne aussi par génération, tu vois, et on a, euh, je pense qu'on a certains joueurs euh, qui ont commencé il y a un an ou deux, puis là, qui montent en puissance, qui deviennent plus matures, euh, voilà, est-ce que ces joueurs vont se retrouver avec les bons vétérans, etc., pour, euh, pour faire le bon truc On verra quand toutes les line-ups seront bel et bien officialisées. Euh, mais, mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des trucs sympas aujourd'hui du coup il euh, y, a, y a eu la, y a eu, euh, bon, la rumeur euh, Reckless de retour chez Fnatic chez ouais. euh, on va voir euh, que ça la troisième peut, fois est-ce que ça peut cliquer correctement tu vois mais c'est sûr que c'est hyper hype tu as envie de voir c'est vrai que l'équipe d'Excel qui est annoncée aussi en connaissant les joueurs en voyant comment les choses peuvent fonctionner entre eux je me dis ce groupe là tu vois, parce qu'il y a des gens qui vont juste, euh, juste juger parfois de façon un peu, euh, un peu erronée le, le niveau individuel des joueurs. Mais je pense que dans la façon de fonctionner, dans le mental des gars en question, dans la fin qu'ils ont de titre, il y a quelque chose qui peut vraiment fonctionner dans cette line-up. Okay. Euh, et, et donc, euh, donc faut il voir. Faut, faut voir à la fin les assemblages définitifs de joueurs. Mais c'est hype. Il y a des choses assez intéressantes. Okay. Maintenant, est-ce qu'on aura plus de chances que, que l'année qui vient de passer difficile à dire tu vois on va, on va voir au fur et à mesure des matchs quoi. Mais, mais en tout cas il y a des changements parce que je pense qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas dans les versions des équipes de cette année il y a aussi mmh. des choses qui fonctionnaient comme Rock qui ont été une grosse surprise oui euh, et on voilà. pense, ou on passe même à Vita qui a été un gros échec Vita qui est un gros flop, oui, c'est clair. Ouais. Oh là ouais, la la la. leur ouais. fin de semaine là, c'était dramatique. Ouais. Bah, oui, c'est vrai que quand tu arrives euh, arrive en dernière semaine et que tu as 97% ouais. de chances de te oh. qualifier en playoff et que tu vas pas, vu les noms et, et le blé aligné, c'est terrible, tu vois. C'est ouais. vraiment terrible. Bah, les, les deux grosses super up ont on flop hein, parce que Team Liquid a flop aussi de son côté. C'est vrai. Côté après, après, et pas moi, après on a Fnatic, tu vois. On oui, a Fnatic, alors qui qui en fait enfin ils n'ont pas gagné de titre en finale bah, ils ont pas gagné de titre ils ont pas fait une finale de l'année en Europe donc oui tu peux, tu peux aussi dire que c'était un flop tu vois tu peux aussi dire que c'était un flop je pense effectivement est ce que ces équipes un ont un semi flop été... ou alors un hmm. flop le World World ouais mais tu vois World pour finir troisième de, de ta poule et te faire soulever par Clownen sur les matchs retours voilà, genre, euh, démon, on, ouais. on va pas se mentir, c'était quand, quand même un peu c c pas leur meilleur sad, base. tu vois, c'était sad honnêtement. Notre ami Lissang euh, n'était pas dans sa plus grande forme. Complètement, complètement. Euh, donc, euh, bah, on, on verra honnêtement pour cette année, mais tu, tu vois, on peut se demander, est-ce que les super teams en question ont été bien montés, est-ce qu'elles ont été bien réfléchies euh, Voilà, parce que je pense aussi, il y a un truc, c'est que y y, c'est bien de créer des super teams, mais est-ce que les joueurs ont... Euh, correspondent vraiment, enfin, je pense qu'on a un problème en Europe, c'est... La composition des rosters La composition des rosters, enfin, les, les, les, les gens qui composent les rosters, euh, souvent tapent à côté de leur pompe, tu vois. Okay. Et, et donc voilà, et donc euh, à qui la responsabilité, à la fin, on peut en discuter, mais il y a, y a des trucs qui sont mal faits, tu vois. Il y a des trucs qui sont mal faits. Et, euh, et tu vois, Excel en l'occurrence, là, euh, euh, genre... Je sais que dans le tas, il y a des joueurs qui ont vraiment envie de jouer ensemble. Et quand je connais les mentalités des gars et tout, je me dis... Il y a peut-être peut peut un truc, tu vois. Mais on verra. Peut-être peut que ça peut ne pas fonctionner aussi. Et vous qui êtes maintenant bien expérimenté sur League of Legends, c'est formal, Mercato, quand vous entendez euh, les sommes passées, des salaires, des 2,2 millions refusés pour Elioia, des trucs comme ça, ça, ça vous semble logique Ça vous semble normal ou ça vous semble un peu euh, hors de proportion par moment au vu de l'état actuel bah. de League of Legends et de l'e-sport League of Legends en Europe bah Disons que euh, le truc, c'est que si on n'a pas assez de salaire, on perd nos joueurs euh, au profit de l'Amérique du Nord euh, parce qu'ils vont, vont trouver mieux ailleurs. Ouais. Après, euh, il ne doit pas y avoir beaucoup d'équipes qui gagnent de l'argent. À la limite, peut-être G2, et encore, il faudrait confirmer. Ouais, je, je, il, paraît Mais il paraît que G2, ça va. Mais sinon, tous les autres, pour l'instant, c'est de la spéculation. Ouais, et trois, euh, du... trois afriques, voilà c'est du on, on brûle du cash. Euh, donc, à partir de là, bon, euh, moi, le premier truc que je vois, c'est que je me dis que les, les, les salaires sont parfois démesurés euh, et qu'il faudrait euh, normaliser tout ça. Alors, euh, après, euh, le truc, c'est que c'est compliqué. Est-ce que tu peux mettre un salarié cap Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que ça freine pas le milieu Est-ce que finalement aussi que le fait que les joueurs euh, soient très visibles, prennent beaucoup d'argent, euh, c'est pas aussi appelé à d'autres types d'investissements Je pense que c'est compliqué dire. Moi, personnellement, je trouve que parfois... Euh, quand il y a des joueurs retraités en Amérique du Nord qui prennent du, 200, du 200K par mois, euh, je je fais bon, je vois pas comment tu le rentabilises en fait. Euh, hein. C'est impossible. Surtout si tu te qualifies pas sur des playoffs. Euh... On dirait à l'Olympique lyonnais euh, qui joue euh, 2, 200K mensuel, mmh. euh, tu. tu t'es plus que les trois quarts de joueurs de Ligue 1. Ah ouais, donc c'est... <rire> ouais, c'est sûr qu'il y a des trucs... Après, bon, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça non plus, tu total, vois. Mais... Total, total, mmh. ouais, ouais. Mais, mais non, mais c'est sûr que... C'est sûr que je pense, je pense qu'on gagnerait à ce que les chiffres descendent un peu. Ouais. Je pense que les structures... Enfin, après, je pense que les structures, en soi, ne seraient pas contre, mais en même temps, euh, c'est elles aussi qui, qui parfois, mettent des buyouts très élevés. Ah, et qui etc. en jouent, ouais. Donc, en fait, tout le monde est un peu embarqué dans le truc, je pense, à la fin, et... Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de régulation, mais en même temps, si tu veux faire de la régulation en Europe, tu dois faire de la régulation en Amérique du Nord aussi. Euh, et, le truc... soit... et les Américains ne voudront pas. Ce n'est pas leur avantage de faire ça, je pense. Bah, bah, c'est oui, pas la mentalité américaine, que... mais en NBA, ils ont un salarié mmh. bah, oui, mais En fait, oui et non, parce que la réalité, c'est qu'aussi en ONA, je pense l'année qui vient de se passer, notamment du côté de Team Liquid, ils sont beaucoup en train de se dire, bah, en vrai, investir dans, genre, payer des tonnes de fric pour avoir des joueurs d'autres régions, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je pense qu'en le, le, NA, ils vont un peu en revenir. Et il est possible qu'ils investissent un peu plus sur leurs talents locaux, sachant qu'une de leurs me meilleures équipes dans l'année, ça a été IG, mmh. qui, du coup, ont, euh, bah, ont pas mal de joueurs locaux. Oui. Bon, Et y a, bien sûr, il y a Inspired, hein, qui, qui a été un, un bon import. <coughs> je ne dis pas qu'ils doivent jamais faire d'import, si, parce qu'ils vont avoir des vrais trous à certains endroits. Mais importer tout azimut ça n'a pas l'air d'être une bonne idée non plus. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Il, il grille beaucoup de cash pour pas grand-chose. Au bout d'un moment, des dizaines de joueurs qui importent et qui, à des moments, perdent du niveau, ou en tout cas, rentrent dans le moule et c'est que je pense qu'il y a un problème plus structurel qu'individuel. ouais puis à la fin, je pense aussi qu'il y a un truc, c'est quand, quand tu es un joueur qui est susceptible de te faire importer et, au NA et que tu vois en fait, qu'il qu y a moyen de... De, de, de gagner des sommes colossales tu vois en fait au bout d'un moment limite il ne va plus pour la compétitivité etc et moi j'ai déjà entendu euh, parler des, de joueurs dans l'écosystème européen là euh, qui, euh, voilà, qui se disent euh, bah, je veux aller en NA pour euh, chill gagner plein de fric et rien foutre tu et vois. avoir pas trop de pression ouais. et en fait c'est terrible c'est terrible que des, que des joueurs euh, jeunes mais parce que même jeune, hein, que des joueurs jeunes puissent se dire ça en fait tu, regardes, tu dis bah en fait fin, les NA ils ont tout intérêt aussi à arrêter un peu ça tu ok je vois, vois. Fin, que... forcément les mecs au bout d'un moment ils arrivent ils se disent bah c'est la colonie de vacances il euh, y a un bar à smoothie au truc LCS <rire> euh... de toute façon mes trois mates en branle pas une donc ouais. euh, à quoi ça sert que je me trouve on euh... va aller stream jouer un peu à Overwatch voilà. hein. on, ça on va aller en boîte euh... on est en Californie c'est sympa ils ont la le cannabis allez c'est parti quoi <rire> ça non mais c'est vrai que tu vois, moi je pense que les NA ont tout intérêt aussi à fermer un peu le robinet, à ouais. calmer, tu vois. Ouais, je vois euh, l'idée. Parce que, encore une fois, les gens qui vont là-bas, ils y vont... Alors certains, oui, mais il y en a beaucoup qui vont pas avec la mentalité de faire quoi que ce soit. Je comprends, je comprends, je comprends. Merci pour ce petit tour d'horizon, on a parlé un peu des worlds, un peu de euh, du mercato, etc. On, je reviens un peu sur OTP. À l'heure actuelle, pour vous, avec une nouvelle avenue à venir dans deux mois, alors peu, désolé de vous poser cette question tout de suite parce que vous devez encore être la tête un peu dans le guidon, mais à votre échelle, quand vous en discutez un peu, un peu entre vous, c'est quoi les pistes de développement pour vous euh, Vous avez peut-être envie de, je ne sais pas, un jour vous lancer sur d'autres jeux, produire pour d'autres, rester à l'heure actuelle dans la formule. C'est Qu quoi un peu les idées, les volontés que vous avez pour un peu faire évoluer ce projet Alors déjà, on produit déjà pour pas mal de personnes, ouais. donc parfois tout simplement marque blanche, on, on, on a tout de même tenu, forcément, notre cœur de métier, c'est quoi C'est de diffuser des choses sur Internet. Donc ça peut... Ça peut se mettre bien. au service de beaucoup, de beaucoup de corps de métier. Bon, forcément, je pense que 90%, 95% de ce qu'on fait, ça doit rester du jeu vidéo. Et on bosse déjà, par exemple, pour du FIFA, ou parfois, donc, ça dépend de la période, du Overwatch, du Valorant, etc. Et notre nom apparaît nulle part, et juste, on prend les plateaux, les techniciens, on trouve les commentateurs, on s'assure que l'édito est bien respecté, et, et c'est parti il y a la chaîne OTP LOL qui tourne, elle, toute seule. Et après, effectivement, le but, et je pense à peu près, c'est comme tout le monde dans le milieu, c'est de sniper la prochaine pépite e-sport ou la prochaine pépite, ouais. et c'est de voir ce que tu peux construire là-dessus, que ce soit un projet L, on commence à voir des trucs arriver, que ce soit par exemple un Rocket League, que ce soit un Valorant, etc. Le but est déjà effectivement de voir si tu peux faire quelque chose, après voir quels seront les prochains modèles, parce que généralement quand un jeu est lancé, tu as des éditeurs qui vont dire « bon bah ben, moi je lance tout de suite mon circuit et je prends des personnes qui vont te faire la prod », il y en a qui vont dire bah, « je laisse en jachère comme pourrait le faire un Riot, pendant un an chacun fait ses trucs et après on sélectionnera un partenaire, etc. » Donc, la question, c'est à quel moment tu investis et, euh, et euh, à quel point tu, tu te mets à fond dans le projet. Ouais, tu te commites. Ouais. Voilà. Donc, parfois, juste, tu, tu plantes quelques graines et tu regardes comment ça pousse en te disant « Bon, au moins, euh, si le truc, qui part, euh, j'ai quand même un, un, un début pour raccrocher un wagon. » Ou parfois, tu commites tout simplement massivement. Je vois. Donc, un petit peu, pour l'instant, dans l'expectative, vous êtes en train de regarder, euh, voir quel sera votre prochain move, prochain move sur l'échiquier. En fait, on veut le faire... Mais effectivement, est-ce que c'est un jeu qui arrive ou est-ce que c'est un jeu qui existe déjà euh, Ça dépend un peu des opportunités, tu vois. Et après, c'est jamais... Fin, comme aborder une scène qui existe déjà, c'est pas évident parce que... Qu'est-ce qui se passe avec l'acteur en place euh, Comment tu gères ce genre de situation En vrai, c'est jamais évident, tu vois, parce que... Parce que, enfin, si tu veux prendre, si tu veux prendre la position sur un jeu qui existe, par exemple, tu vas peut-être devoir faire un play agressif. Ouais. Euh, tu Sachant vois. y a genre... déjà des acteurs existants. Ouais. Ouais, voilà. Donc après, à la fin, est-ce que ça, genre, euh... c'est ainsi. Faut, faut peser le pour et le contre quoi c'est jamais évident ouais. euh, parce que euh, faire un move agressif euh, bah parfois c'est euh, nécessaire mais en même temps est-ce que est-ce est que, que ça es est-ce que ça correspond à ce que toi tu as envie de faire tu vois et parfois la réponse est un peu entre les deux euh, donc euh, la réalité c'est que c'est pas simple tu vois c'est pas simple mais ouais nous euh, nous on aimerait bien faire plus de jeux on aimerait bien, parce qu'on pense, encore une fois, je pense que le label OTP euh, peut s'exporter sur d'autres trucs. Si on trouve les bonnes personnes, ouais. c'est notre job, tu vois, si on les encadre bien, ouais. si, on, si on les pousse de la bonne façon aussi, je pense que c'est faisable. Euh, je pense qu'on a la bonne façon de... En tout, enfin, je pense qu'on a la meilleure façon de faire de l'e-sport en France. Ouais. Euh, je, je le pense vraiment. Et, et voilà, Et je pense que notre modèle peut s'exporter euh, sur d'autres jeux. Euh, maintenant bah faut faut avoir la bonne opportunité quoi et ça c'est jamais évident et vous pensez quoi un petit peu, et je vais terminer gentiment un petit peu sur ça, euh, parce que c'est une critique que j'ai vue euh, passer, et je me suis dit que ce serait intéressant d'écouter votre avis dessus. J'ai vu certaines personnes parler un petit peu de la surpuissance d'OTP, notamment du coup sur League of Legends, le fait que vous représentiez un peu tout, parce que vous en étiez le principal diffuseur, etc. en France, et que du coup, bah, tout passait plus ou moins par vous, et que c'était difficile peut-être des fois pour euh, d'autres acteurs ou d'autres sons de cloche d'être entendus. Vous en pensez quoi, vous, des personnes qui critiquent ça alors, <rire> je pense que... En tout cas, de ce point de vue-là, pas, pas des personnes mmh. en tant que telles. Je parle vraiment du, de, ouais. de, de, de la phrase. Moi, déjà, j'aime entendre... Parce que je ne suis pas sûr de l'avoir déjà entendu une fois dans ma vie, genre la puissance d'OTP, etc. Ouais. J'ai toujours l'impression d'être une merde qu'on peut écraser sous son talon euh, <rire> qu'un éditeur, à n'importe quel moment, appuie sur son bouton rouge et tu sur ton siège éjectable. Donc, bon, je, suis, je suis content ouais. d'entendre ça déjà. Euh, ouais, bah, qu'est-ce que j'en pense En fait, j'en pense, pense que... enfin. C'est toujours un peu la même chose. Les gens, les, les, les, les gens cherchent toujours à, à dénoncer un peu le gros acteur, etc. Après, comme Dinois, enfin, euh, oui, aux, aux yeux de beaucoup, on est un, mais on est un gros acteur, mais en fait, on est un acteur indépendant euh, aussi. Enfin, faut, faut bien voir ça. Donc, il ouais, euh, y a pas une multi derrière, quoi. Euh, non, non, non, non, pas du tout. Tu vois, notre, notre actionnaire, c'est notre, c'est Gosulting qui est notre boîte indépendante. Donc, en fait, de base, on est indépendant. Et en fait, je pense que. Enfin, à la limite, je comprends que les gens puissent se poser ce genre de questions, même si je trouve que le contexte dans lequel ils peuvent se poser la question et Enfin, parfois, je comprends pas trop. Tu vois, j'ai l'impression que c'est juste chercher, le... chercher la merde juste pour le principe. Mais à la limite, pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, je pense que les gens ne réalisent pas un truc c'est que. C'est qu'en fait, il euh, n'y a pas vraiment la place pour un monde multipolaire. Et je le dis du haut de nos plus de 10 ans de vécu, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est pas évident de vivre de l'e-sport, à quel point c'est pas évident de monter un projet. Euh, et en fait, au bout d'un moment, on n'est pas dans le foot, tu vois. On n'est pas dans le foot euh, et en plus, si tu es un acteur indépendant, donc fatalement, si tu veux qu'un projet fonctionne, que des gens vivent correctement, correctement, genre... Euh, non, on parle pas de ce faire... Je, je parle pas non plus, parce que, attention, tu, tu vois, tout à l'heure, je te parlais du fait qu'on est aussi un peu des influenceurs. Euh, dans les influenceurs français, on doit être ceux qui gagnent le moins de fric, tu vois, et qui ont le plus de... parmi le plus de contraintes au quotidien, etc., Enfin, dans, dans le sens où les créneaux sont là, tu vois, il faut les faire. Euh, euh, voilà. Donc... Tu vis par la compétition, quoi. Tu, tu vis. Tu voilà, genre, tu, tu, on décide pas de notre propre, de, de notre propre tu planning. Tu ne peux pas stream, être là samedi 15h, allez, je lance, non, euh, là, voilà. le mood. Donc, en fait, on a pas mal de contraintes, malgré tout, en termes d'emploi du temps. Euh, on a des emplois du temps qui sont euh, très explosés, tu vois, où parfois, bah, ça arrive qu'on n'ait pas forcément un vrai jour de repos. Je ne dis pas qu'on va avoir. 7 jours sur 7, rempli du matin au soir, c'est pas vrai. Euh, mais euh, par contre, euh, parfois, tu peux pas totalement te poser une journée, tu vois. Ouais. Donc en fait, on est en permanence des contraintes, on gagne pas forcément le plus d'argent dans l'écosystème. Et, et en fait, il faut réaliser que le mouvement de concentration, il est logique. Genre, c'est pas possible d'avoir trois acteurs comme OTP sur League of Legends. Non. Non, les, les gens n'en vivraient pas, en fait. Et, et je pense que les gens ne comprennent pas ça. En fait, euh, moi, j'aime rappeler que on n'est pas là parce qu'on est les meilleurs. On est là parce qu'on était les plus résistants. À une époque, les droits étaient ouverts à tout le monde, Eclipsia, Millennium, O-Gaming, etc. Ouais, et multicasse partout. Multicasse en tous les sens, les gens se sont péter les dents à faire les trucs, il y a des TV qui ont été fermées massivement, il y a des contenus qui n'ont jamais intéressé personne jusqu'à récemment, comme la LPL ou la LCK, parce que les gens n'arrivaient pas, comme disait Chips, à rentabiliser ces modèles économiques, c'est-à-dire à avoir une armée de commentateurs et des plateaux disponibles H24. Et en fait, là, League of Legends a un nouvel essor avec euh, tout un nouveau public, un peu plus jeune, qui, qui est arrivé, avec tout ce dont on a parlé pré précédemment. Et donc il y a des gens qui commencent à pop à droite à gauche, donc déjà, il y a des choses qui, je pense, sont ouverts, je pense par exemple à Apple on a vu des, des co-streams un peu partout je pense que pour euh, la LFL ou les EUM etc, on est les premiers d'ailleurs à s'être battus pour pouvoir donner des co-streams euh, à, à d'autres ah, acteurs c'est ça, ouais. ça donc y, pour moi en fait il y a aussi une construction historique qui s'est faite qu'il y avait des multi Personne n'arrivait à le financer. Au bout d'un moment, Riot a, fait un grand, a mis un grand coup de balai, a euh, choisi un acteur. Donc à l'époque, c'était au gaming et puis après euh, oui, oui. après TP. A choisi un acteur pour centraliser tout ça parce que forcément, avoir une chaîne sur, lequel, sur laquelle il y a tout, euh, ça marche mieux. Par exemple, que ce soit la LFL qui appartient à Webédia, que ce soit le LEC, que ce soit la Corée, quand tu mets tout ensemble, que tu articules tout autour de programmes, etc., ça marche mieux. Et, il y a plus et, de sens. et on a un modèle qui marche très bien avec Obedia, où nous, on prod, eux, ils aident énormément à tout ce qui est euh, l'extension, l'organisation des événements, des LFL Days, euh, toute la gestion de tournois, euh, tout un truc où, forcément, on n'a pas forcément la manœuvre. Aussi, tout ce qui est la commercialisation sur lesquels ils sont absolument excellents. Et donc, on a finalement, au bout de 10 ans euh, d'expérience dans ce milieu, réussi à trouver des modèles économiques qui n'existaient pas avant, qui maintenant fonctionnent, et qui font que le truc tient debout et encore, je pense que si on va, euh, le but est toujours d'amener euh, plus de, on va dire un plus gros gâteau pour tout le monde. Ouais. Je pense que si tu vas parler à certaines équipes de LFL, elles vont te dire qu'elles ne mangent pas assez du gâteau, par exemple. Carrément. Et il y en a beaucoup qui pourraient légitimement se dire, je ne mange pas assez du gâteau. Et pour l'instant, le gâteau, bah, il est comme ça. Et le but, c'est euh, et, et d'avancer sur ces modèles économiques qui, enfin, marchent en plus soutenu par une bonne audience. Après un paquet d'années. Mais, oui. mais comme Noah le dit, effectivement, au passage, euh, Riot ne veut pas d'un écosystème par pays avec plusieurs acteurs. Ok. C'est un parti pris. Ils n'ont aucun intérêt à ça. Ça veut dire gérer plusieurs lignes, plusieurs téléphones... Enfin, euh, ça peut bouger. Les lignes peuvent bouger en permanence. Ouais, l'accueil peut com différer. Co com commercialement, tout peut devenir plus difficile, etc. En fait, c'est comme je disais. Enfin, on n'est pas dans un milieu assez gros pour que pour que le monde soit vraiment multipolaire. Genre, il y a forcément de la concentration. Si tu veux que les acteurs vivent de façon décente. Et que les et que le les, les mécanismes en place enfin euh, ne, ne soient pas trop chamboulés et que les choses avancent et que ça puisse se développer il faut de la stabilité euh, voilà et, euh, et et après encore une fois enfin moi je considère qu'on ne s'endort jamais sur euh, sur euh, notre euh, notre monopole tu vois enfin on réfléchit toujours à des trucs pour améliorer notre contenu après encore une fois il y a des limites, tu vois, genre, il n'y a pas 50 000 façons de faire un ranking. Carrément. Mais du coup, on essaie de faire en sorte que les gens passent du, des bons moments devant, euh, devant nos programmes ouais. et on essaie d'innover un peu comme on peut, tu vois. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas, faut pas être délu, genre, forcément, dans un milieu comme le nôtre, il y a de la concentration. C'est obligatoire, sinon les gens ne vivent pas. Et bien, c'est une réponse super intéressante et c'est une réponse qui vient gentiment conclure une belle heure et demie ah, J'aurais adoré rajouter un petit 20-25 minutes. Malheureusement, bon, bah, je dois aller à Popcorn. On, on navigue. On comprend. Oh, ça, Donc, ça va. Ah, ça fait super plaisir. Ça passe un bon moment et aussi. J'aime bien parce qu'on a beaucoup parlé d'OTP, beaucoup parlé un petit peu de choses. Et vu que c'est très suivi, il y a beaucoup de gens qui, je suppose, là aujourd'hui, ont appris et ont compris un peu plus votre vision. Et c'est un petit peu le but. Donc je vous remercie d'être passé. Euh, Fabien, euh, Charles, hein, je vous en parle de prénom. Chips. Ouais, non, ouais, allez, pré toujours avec plaisir. En plus, moi qui pensais hier, quand j'ai vu la com' partir, je devais te retrouver à Lyon, j'étais genre, ah non, non j'ai pas du tout prévu. C'est ici. <rire> C'était ici, c'était nickel. Donc euh, merci à vous et je vous souhaite de bonnes vacances, Kiffez bien, vous les savez, frérot. Vous les savez ah, la vérité, ouais. vraiment. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, comme d'habitude. J'espère que Zach en Libre vous a plu. Je vous ai vu dans le chat tout le long, j'ai essayé de remonter quelques-unes de vos questions et tout. Mais bon, c'est le classique, je vous remercie, vous êtes 7000, c'est absolument fabuleux. Donc j'espère que vous avez kiffé. Ça arrive ce soir sur ma chaîne YouTube, comme d'habitude. Et on se retrouve dans 20 minutes sur Popcorn, on fait le switch. Merci à vous d'avoir suivi, passez une bonne fin de soirée, ciao, ciao